Hello les ça dit quoi le chat Ça dit quoi les gars Est-ce que vous allez bien re, re, re, re, re, On est parti pour un nouveau live Papa. pa, pa Deux lives dans la même journée, est-ce que c'est pas beau Deux lives dans la même journée C'est incroyable ou pas Ça dit quoi le chat Est-ce que vous allez bien dans le chat Oh là là là là Je suis content, je suis content Yo Christelle, yo bonsoir la populace, yo Lina, yo Meina, Le Gamer, Zoé, Nixok, Loulou, Rodolphe, Julie. Comment ça va le chat Est-ce que vous allez bien Vous m'avez manqué depuis, euh, depuis 16 heures là. <rire> yo le mich, ça dit quoi les gars Est-ce que, est que vous étiez là sur le live euh, tout à l'heure Ça plaisir les gars, yo tous ceux qui sont sur la rediff, je pense à vous ceux qui regardent la rediffusions, vous êtes les boss aussi. Euh, ton micro, on m'entend pas Merde c'est pas le bon micro Attends Normalement là c'est Oh merde Merde Attendez attendez Je vais régler ça Je vais régler ça Normalement je sais comment faire Normalement Attends Mais attends. Ah Je panique Les gars, c'est réglé dans deux minutes, vous inquiétez pas. Euh, en fait, il faut juste, je trouve, c'est quoi le nom du bail Ah, c'est bon. Ok. Magnifique, normalement c'est bon. Normalement c'est bon, normalement là vous m'entendez bien Yo le chat, du coup je disais yo les gars <rire> Vous allez bien ou pas Ok, c'est parfait, yo tous ceux qui sont là, yo l'équipe, yo Nathalie, yo Lorraine Yo tous ceux qui sont là, ça fait plaisir, yo tous ceux qui sont sur la Rediff, qui regardent euh, le live plus tard, qui ne pouvaient pas être là euh, les frérots Les frérots, on est reparti pour un nouveau live Deux lives dans la même journée, est-ce que c'est pas magnifique Est-ce que c'est pas magnifique Est-ce que c'est pas magnifique comme ma veste On va pas se mentir, ma veste est très belle aussi je trouve <rire> Gaëtan, merci pour tes... je... je, je divague, hein. je raconte... Euh, je, je, vraiment je raconte ma vie Gaëtan, merci pour tes 5 euros, mon frérot GG pour ta vidéo avec Absol, euh, fier de toi. Et GG avec les croutons. Ok, et bah ça fait plaisir. Merci mon ref. London, merci pour ton sub. 5 mois de sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Wesh Mich, je suis du Québec. Et bah ça fait plaisir. Ça me suit partout. Antonin, merci pour tes 5 euros. Aberrant frérot, c'est vous qui êtes aberrant les gars. Vous êtes aberrant le chat. Aurélien, merci pour tes 2 euros. Bref. Les amis, euh, les amis, les amis, sachez que c'est mon dernier live avant que je parte en Egypte. C'est mon dernier live après je pars en Egypte. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé vite fait sur Insta, mais euh, je vais partir 10 jours en Egypte. Donc euh, c'est du 21 au 31 ou au 1er avril, je crois on rentre le 1er avril. Euh, sachez... Que euh, j'ai trop hâte. Vous allez me manquer pendant 10 jours. Parce que ça va être bizarre, frère. Parce que je vais faire des stories et tout, quand même, tu vois. Mais euh, je vais pas me forcer. C'est à dire, il euh, y a moyen. Il y a des jours où vous avez pas de story. Il y a des jours où vous allez avoir deux stories. Ou peut-être que si ça se trouve, au final, je dis ça et je vais faire euh, 20 stories par jour. Parce que, parce que l'Egypte, euh, frérot, je, je rêve tellement d'aller en Egypte que je vais être émerveillé par tout ce que je vais voir. Euh, oui, je pars avec Elsa. Je pars avec Elsa. Par tous les deux, et euh, du coup, voilà. Du coup, voilà. Sachez que j'ai hâte de partir parce que là je vais pas filmer, j'ai pas prévu de faire de vlog ou quoi que ce soit, donc euh, ça va changer. Ça va changer, mais. Euh mais voilà. Bref, les gars, euh, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je vous explique. Euh, on s'était donné rendez-vous avec quoi le ouf à 18h05 et 18h06, frérot, j'ai une minute de retard. Euh, les amis, j'espère que vous êtes prêts. Merci à Clash Royale qui, qui me font confiance et qui sponsorise ce live, c'est les boss. Euh, ça fait plaisir parce qu'en plus, J'ai pas live Clash Royale depuis, euh, bah depuis, que, de, de, de, de, depuis cette coupe, frérot. J'ai pas live Clash Royale depuis cette coupe en fait, je suis en train de me rendre compte Depuis cette coupe j'ai pas live Clash Royale Du coup, euh, il va falloir qu'on mette ça à l'honneur aujourd'hui Parce que je sais pas si vous avez remarqué euh, Sauf que en ce moment dans le jeu Clash Royale En ce moment dans le jeu Clash Royale les amis il y a un petit truc particulier Je vais vous montrer ça tout de suite Et de toute façon on va, on va en parler avec Walouf et tout Parce que il vous expliquera mieux que moi Il vous expliquera mieux que moi Mais regardez, on est sur le jeu Et si on va dans ce petit onglet défi spécial the royal crown down crown down the royal crown down je le dis bien ou pas the royal crown down <rire> je sais pas si je le dis bien je sais pas si je le dis bien bref je vais euh, rejoindre le ouf mais en gros les gars euh, c'est une compétition mondiale que clash royale a lancé qui a commencé le 12 mars et qui termine le 24 mars donc là, on est en plein dedans, euh, on est là justement pour participer On va rejoindre ouf. Il va, il va tout bien nous expliquer euh, Alors attendez, attendez, paf, Discord Il est juste là Ouais, BG Ça va quoi Ça va et toi Ça va super, dis-moi juste si tu m'entends bien direct ou pas Parce que c'est possible qu'avec ma connexion j'ai des petits lags Je t'entends très très très très bien Ok, bah parfait alors. Ok, to toi aussi tu m'entends bien bah En vrai, écoute, parfait. Hein. Ok, et eh bah magnifique. Frérot, ça fait plaisir là on... Mais attends, mais euh... en live et tout, on s'est jamais parlé comme ça à deux Non, en vrai, non. Bah, bah, tu sais que tu m'avais demandé à la dernière fois sur ton live si c'était possible qu'on fasse un live où je te coach. Ouais. Et euh, tu m'as jamais donné suite. Bon, après, de connaissant, je me suis dit que c'était normal. Ouais. <rire> ouais, euh... <rire> mais Mais c'est vrai que du coup, quand on m'a dit, ouais, l'invité mister, ce sera Michou et tout, j'étais en mode, ouais, c'est incroyable, tu vois. Ouais euh, mais en vrai ça fait plaisir hein Gros j'ai hâte euh, Mais par contre il va falloir que tu m'expliques et que tu me coaches Aussi pour le 2 contre 2 Tu verras mais euh, J'ai pas tout suivi Exactement euh, C'est à dire Bah la compète et tout en gros Toi t'es capitaine ah. de la France en fait si j'ai bien compris C'est ça en gros du coup C'est communautaire il y a un événement communautaire pour les 6 ans de, de Clash Royale et du coup il y a eu 12 capitaines qui ont été choisis de la part de Supercell pour représenter une équipe. Donc tous les joueurs à l'heure actuelle peuvent euh, rejoindre une équipe sur le site euh, royalecrandon.com je sais pas quoi là. Et euh, du coup en fait le but c'est d'avoir le meilleur win rate euh, journalier. Donc le premier défi c'était le tournoi Mondial, il y avait le tournoi Mondial qui a duré 5 jours. Donc toutes les équipes se sont affrontées, etc. etc. Okay. Et à la fin, il y avait un win, rate, un win rate global par équipe. Donc du coup, après, il y a une sorte de classement, il y a des points. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, il y a un classement. Et l'équipe gagnante, à la fin, euh, aura une récompense unique. Donc nous, à l'heure actuelle, on est loin du top parce que y a les deux premières équipes ont vraiment beaucoup, beaucoup ah, d'avance. Ouais. Et nous, on est 8ème à l'heure actuelle. 8ème sur 12. Ok. Ah ouais Ok Ah, ouais, dur, hein. ah Il va, il va vraiment falloir dur. remonter ça, là. Mais du coup, est... Non, mais ce qui est lourd, parce que du coup, si j'ai bien compris tous les gens là qui regardent le live, etc., s'ils participent au défi, ils choisissent leur équipe et ils nous font monter dans le classement. En fait, c'est ça. En, tu, tu, il faut rejoindre le site, se connecter avec son Supercell ID. Du coup, c'est ce qui est relié au, au compte euh, CR. Et quand tu te connectes, en gros, quand tu vas arriver sur la, la page du navigateur, tu vas pouvoir choisir entre les 12 équipes. Tu rejoins l'équipe et y a, y a il tu as rien besoin de rien faire après. tu vois. Genre, ouais. Directement, dès que tu as rejoint l'équipe, tu vas jouer après dans le défi de V2 et... Ton win rate sera pris en compte pour l'équipe. Ok, T as en vrai c'est incroyable. Hein mais en vrai c'est juste dommage, Il y a pas assez de récompenses parce que du coup y a des on a des récompenses à, à donner là où, en ce moment il y a les écus magiques. Donc c'est des pièces magiques euh, dans le jeu qui te permet d'améliorer une carte à la place de l'or. Euh, donc ça c'est dommage ouais. parce qu'on a. Écus magiques c'est incroyable. Hein ouais mais malheureusement on en a que 90 alors qu'il y a beaucoup mais vraiment beaucoup de gens dans les équipes. Ah ah oui. Ouais j'avoue, vrai c'est vrai, ok. C'est un, un petit peu léger, mais bon, à part ça, je t'avoue que l'event est cool et il y a une sorte de classement, une sorte de fil rouge, donc c'est plutôt sympathique et il y a surtout... Mais euh, c'est ça qui est lourd Mais ouais, c'est la première fois qu'ils font un event aussi gros, euh, Clash Royale, je crois. c'est hein. parce ouais, qu'avant, qu pour que les autres autre anniversaires, c'était une seule émote. C'était juste une émote, donc c'était un peu à la rage. là il y a déjà eu deux émotes gratuites, parce qu'il y avait une émote, bon, par contre il fallait participer dès le jour 1 pour avoir euh, l'autre émote. Mais sinon, à la fin, comme je t'ai dit, l'équipe gagnante reçoit une, une récompense unique que seule l'équipe gagnante aura. Et on a également un défi euh, mystère qui arrivera le 24 mars, je crois. Euh, je ne sais plus exactement la date, mais il y aura un défi. Mais moi, je ne suis pas au courant de ce que c'est. Ça va vraiment être euh, okay. apparemment un truc incroyable. Donc, euh, à voir. Ok. Bah, ça tu. Et du coup, là, si je comprends bien, euh, c'est défi 2 contre 2. C'est ça, on est en 2v2. Donc, euh, bah, comme ce, comme, euh, ce que tu as fait sur, euh, sur le tournoi d'inox. On... t'avais coaché D'ailleurs tu m'avais coaché avec Pascal Et on a gagné notre 2 contre 2 avec Pascal Frérot ça c'était incroyable non Bah ça, écoute vrai... j'étais plutôt content J'étais plutôt content ah ouais, bah, Ta technique elle avait bien marché Mais euh, je t'avoue Tu sais que 2 contre 2 ça met une pression de fou Parce que déjà je joue avec toi Donc mm -hmm. toi je sais que tu feras pas d'erreur <rire> On va essayer de pas en faire oui <rire> Voilà donc je sais que S'il si y a un mec qui peut ruiner les games C'est moi Donc ça met la pression déjà et en plus, 2 contre 2, je joue très rarement. Alors, pour te mettre encore plus la pression, dis-toi que hier, j'ai fait un live où justement, je joue un peu avec les abonnés, etc. Parce que j'ai plusieurs comptes. Moi, je j'ai pas qu'un seul compte. Donc, j'essaie de, de faire le minerai sur un maximum de comptes. Et on a perdu qu'une seule game. J'en ai fait facilement 15. On ah a perdu ouais qu'une seule. Ok, ok. Donc, bah. Moi, pression, un, peu, un peu plus, tu vois. Hein. Frérot, on va <rire> essayer de, de continuer euh, dans ce ratio. Hein. Bah, écoute, hein. Euh... Euh, Est-ce que je t'en ai... Ouais, ai mis sur le gros compte Ouais ça, on s'est en mis normalement ouais. ouais Ouais Alors moi malheureusement je suis déjà en 4-0 Mais t'inquiète pas si, si moi je finis le défi J'ai un autre compte je t'ajouterai en ami Ah t'es déjà compte, ok juste... ah oui ouais, Parce qu'à 9 victoires ça s'arrête ouais Ouais à 9 victoires ça s'arrête mais parce qu'en fait du coup euh, Moi ce que j'ai conseillé de faire à mon équipe Du coup on... Parce que imaginons, euh, le premier jour du, du défi, tu fais 9-0. Alors c'est bien, tu n'as perdu aucune game, donc ton win rate est de 100%. Donc c'est cool parce que tu ramènes 100% de win rate à l'équipe. Le ouais. souci de faire ça, c'est que les jours suivants du défi, bah, ton win rate n'en a pas. Vu que tu vas pas participer au mode de jeu, tu vas pas redonner un win rate à l'équipe. Donc ce que je faisais, moi, c'est une à deux games par jour. J'essayais d'assurer mon 100% de win rate. Et comme ça, bah, tous les jours, je participe au win rate de l'équipe. Ok. Tu vois ce que je veux dire ah oui, je capte donc, Ça, c'est pour perfectionner la chose. Tu vois On est allé jusqu'à perfectionner la chose. Mais bon. Ouais t'es rentré, rentré dans les détails, mais il faut, il faut, oui. t'as raison Ouais mais okay. malheureusement ça te pas parce qu'on est tellement nombreux que bah, finalement tu vois le win rate euh, des équipes en moyenne c'est 50, euh, ouais un peu plus de 50% par jour tu vois. Ouais. Donc une game sur deux perdue. <rire> tu vois c'est pas aussi simple que ça. T'inquiète là, là on, ramène un win, un, on ramène un win rate de 100%, fais moi confiance. Vas-y, bah écoute, tu veux partir sur du golem, je j'imagine Euh, en vrai, moi, c'est comme tu veux, je peux m'adapter, mais si on part sur du golem, ça m'arrange. Bah justement, on va partir sur du golem, je sais que t'es plus à l'aise avec ça, et ah, je pense que ça sera mieux. Vas-y, je chaud. Bah, écoute, moi, j'ai déjà un deck golem de près, voilà, je te dis, voilà. Je, ah ouais? J'ai déjà un deck golem de près. En vrai, tu peux prendre ton... Dis-toi que vraiment, ce que j'ai conseillé, j'ai fait une vidéo justement où j'ai expliqué un petit peu les decks à prendre en 2v2. Et ce que je conseille généralement, euh, c'est de prendre des decks, euh, tu vois, enfin les... un joueur qui aime bien jouer cochon. Bah, vaut mieux qu'il prenne son deck à lui qu'il aime bien, mais avec un mate où ça va se... être complémentaire, exactement ce que je t'ai expliqué euh, la dernière fois avec Pascal. C'est que c'est bien d'avoir des decks qui se ressemblent, mais pas complètement, tu vois. C'est bien également qu'ils se complètent. Ok, c'est bah, C'est la force du 2v2. Ok. Donc, du coup, on va pouvoir partir sur, sur deux golems, ça, ça peut être pas mal. Et ouais. moi, je vais avoir des cartes un peu différentes d'Etienne, tu vois, dans mon deck golem. Par exemple, okay. je vais jouer du clone, personnellement. Ah, mec, le clone avec le golem, c'est incroyable, hein. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça que. Ah, mais en plus, en double golem-clone Ah oui, ah oui. Très bonne idée, as de clone. le clone. T'as compris le délire Ouais, j'ai capté. J'ai capté. Voilà. <rire> ok, bah, vas-y, moi, en vrai, c'est quand tu veux, hein. Bah, écoute, euh, je vais t'inviter dans la game. Attends, tac, tac, tac. Hop. Voilà mec, as oh la demande. ça part Ah ouais en plus je vois ton deck, attends j'analyse un peu Ah mais je connais ce deck en plus ouais, bah, C'est je, je, connu, le... connu le golem clone Ouais bah pas avec le clone Mais tu sais le golem euh, Sorcière de la nuit, roi squelette Il y en a beaucoup qui jouent ça aussi Ouais c'est bah, un, un bon deck c'est un bon deck Vas-y c'est qui part Oh frérot bah, C'est parti Mec j'aime trop la reine d'anniversaire Elle est incroyable en vrai, elle est cool, Pita. Je sais pas si t'as vu, mais elle est animée. Ouais, mais ouais, c'est vrai, derrière ça bouge, genre. Je pars sur un golem fond <rire> de map. Ok, t'aurais peut-être dû mettre bon, la sorcière d'année. Ok, on va se parler, on va se parler. Bah, ouais. Vais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, excuse. <rire> t'inquiète, t'inquiète. Euh, c'est pas grave, je vais poser BV Dragon moi derrière. Je vais plutôt le mettre là. Vas-y, moi j'attends un peu. Là, j'ai un zap pour le zappi, euh, je l'utilise, non Non, non, on va pas le mettre maintenant. Ok, ok. Le golem, la limite, on va le laisser mourir. On va juste essayer de dépeupler trop troupes qu'il y a derrière. Ok, pas de problème. Ah, tu peux activer Capa Ouais. Nice. Si je peux défendre le jeu je je Ah, ok, merde. T'inquiète, ah. t'inquiète. Okay, okay. Putain, c'est ça le problème du 2v2 en fait. Ouais. C'est ouais, qu'on va, tain va vouloir défendre, la défendre la tous française. les deux en même temps. Ouais, c'est pour ça vraiment que la communication est très très importante. Ouais, ouais, de ouf. Mais là c'est notre premier combat à deux On va un peu galérer mais on va se comprendre avec le temps. Exactement euh, ok Je vais poser les fond de map j'attends à 10 Ok tu vois je mon fais quoi moi Juste au, Juste au dessus de mes cartes tu vois mon électeur ouais. Tu pourras mettre sorcière de la nuit derrière Vas-y pas de problème Ok C'est en vrai on défend peu, on peut Ok Ok parfait Voilà on prépare un push hein. Oui c'est ça exactement on va préparer un bus Ok, okay ça c'est un peu chiant Je peux partir je par avoir des, des lits de l'autre côté non Ah non pas maintenant en, en vrai. Fait. Ouais en vrai ça va être dangereux de faire ça le Golem fond de map il défend bien Il défend, défend déjà euh... Merde ouais, J'ai défendu du tardivement T'inquiète ça, ça va se voir bien mais on va être plus fort en fois 2 hein. C'est la puissance du golem c'est surtout le fois 2 Ok je vais mettre sorcière sorcier dame fond de map Ok j'ai mis le golem devant Parfait nickel ça Oh, oh okay. ils ont l'air agressifs aussi là en face. Hein. Ok, je vais faire ça. Tu pourras mettre euh, la reine. Est ok, d'accord. Okay, je vais dépendre à droit, droite. Vas-y. Oh, là, frérot. Oh, là, oh, frérot, oh, il y pas a un flash qui arrive. Ils sont pas bien. Oh, j'aime bien ce que je vois. Ah, oh, de dommage, je vois mon Un Oh, dommage, le clonage sur <rire> la bûche, ouais. Eh, ils ont bien défendu quand même, hein. En vrai, ça va, ça va, ça va. Oh, la ça capa, elle est parfaite. Oh, le capa. Ça passe La tour qui je est prise, monsieur Je mets la pression de l'autre la côté avec les barbares d'élite. Ok, vas-y, bah moi je pars au mid, du coup. <rire> Allez, ça part. Bon, là, on s'amuse. <rire> oui, oui, là, c'est win, c'est win. Charmant. La première victoire Aïe, aïe, aïe, c'est beau En vrai, facile, hein. On a eu du mal au début, mais t'as vu, à partir du V2, de... bah, c'est vraiment la force du deck golem, forcément, là. Ouais, frère, le M, tu sais qu'en fait, je pense que je vais kiffer le 2v2, le 2v2 deck golem. Bah, c'est tellement, en fait, vraiment, on peut... on... surtout qu'on a des comme je disais, un petit peu complémentaires, on peut bien défendre tranquillement au début, t'as les barbares d'élite, toi, au terrestre, moi j'ai... Euh, j'ai les bats et l'armée de squelettes en plus en euh, terrestre, donc... Euh, enfin les bats pour l'aérien. Mais euh, du coup ça peut être vachement intéressant. Et puis le clone, t'as vu à la Bon certes on l'a raté, mais euh, s'ils ont pas ouais. de choses pour gérer, pas de sorts, ça peut vraiment très très... très... Enfin ça peut rapidement faire mal quoi. Bah surtout quoi, ouais, les... T'as les, les chauves-souris, on a tous les deux l'armée de squelettes, donc si... même s'ils ont des flèches, ils vont les utiliser. Et après tu sors un clonage, ils peuvent plus rien faire. Et, et j'ai le roi des squelettes aussi, tu sais, j'ai sa capacité. Ouais, ouais frère, donc euh, tu vois, c est c est... <rire> tu vois, t'as compris le délire. Ok, du coup, je te réinvite. Bah, écoute, première game, première win. Allez. Hop. En plus, là, du coup, là, t'es en 5-0. Ah, euh, ouais, moi, je suis en 5-0. Mec, moi, faut que tu restes en 0. Hein. T'inquiète. Dans tous les cas, on va te faire euh, On va te faire faire 9-0. Quoi qu'il arrive. Oh, magnifique. Je sais pas trop quoi Mais... faire là. Un, moi, j'ai un golem qui arrive après, donc à la limite. Vas-y, euh, ouais, on devrait peut-être dû défendre à droite. T'aurais peut-être, tu vois, on la mettait à ah oui, droite merde, là, j'aurais pu défendre merde. Valkyrie. T'inquiète, c'est pas grave. Là, à tout moment, on fait tous les deux la même chose. <rire> je mets le golet Non, non, non, fais pas ça. Ma... Ah non Merde, Lélie Faut défendre, faut défendre, ok, t'inquiète, je m'en occupe. Ah putain T'as oh, très bien défendu. T'as très bien défendu. Wow, wow, wow. Ah, du coup, ta flèche, bon, bah, je tue la sorcière au moins. Ah mais regarde, ah, je pas plus capa attends, regarde la capa à droite Oh là là regarde au final, au final, ils ont pas su donner de la tête Attends, le mini peka il peut faire mal et eh bah écoute, là, bah la bah fois, voilà, voilà les choux Bah c'est comme ça qu'on joue Mais voilà, c'est ça <rire> Mais tout était calculé il <rire> okay. a pas eu de bah, panique écoute, euh, vraiment pas, vraiment, je me suis dit ok, la défense c'est Gucci, il me laisse défendre, il a confiance Voilà, c'est ça, t'as <rire> Moi je marquais attaquer, toi tu défends Exactement Ouais, Vas-y, tu peux mettre un métier au mid. Oh, ça, c'est beau. Un tout petit peu trop tôt parce que du coup, le dragon de l'enfer, il prend pas le focus, mais tranquille. Ouais, c'est vrai. Oh, mais regarde, il est quand même. Bon, après, on va 3 couronnes. Non, Michou, on va 3 couronnes. Faut, faut se respecter ton joueur golem, Michou. Bah, je suis, je suis d'accord, je suis d'accord. Oh. Okay, oh le défense. cochon il veut pas passer hein. <rire> Le cochon il veut pas passer C'est vrai que sur la défense faut qu'on se parle Oui, oui mais c'est vrai M en fait en plus je te vois poser la carte et je pose au même moment parce que c'est le réflexe c'est ouais, bah oui c'est ça C'est horrible Ok euh, je pose golem fond de map. Ok vas-y ça part euh, vas-y je vais je vais partir en défense C'est okay, nice Tu peux capa je pense hein. Ouais Ok nickel Tu pourras partir sans sorte de la nuit derrière un autre golem S'il décide de pas défendre, il va être dans la sauce. Hein. Ok, t'auras l'armée squelette pour la gauche. Ok, Arche. Ah oui, j'avoue, j'aurais pu mettre armée. T'inquiète, on va essayer de je crois je que je vais brûler. Vas-y, vas-y, de toute façon, là, c'est le moment. Bah hein. là. Voilà. Oh lolo lolo. Ah, l'armée squelette, c'est Oh non, ça passe. On va mettre oh, là, la pression. T'as pas de monde Allez là. Allez là, elle prend bon, coucou. Secours. Voilà. Ça passe Oh c'est trop... Oh, trop fort. Ah c'est beau euh, On vous l'a dit, on vous l'a dit, on vous a prévenu les lives <rire> Et on va tout simplement full 3 couronnes. Eh le défi va, va être exprès. Il va être exprès. 5 express. minutes, le stream est fini. <rire> non mais Walouf, je t'avoue, moi j'ai l'honneur de jouer avec toi. Je suis pas là pour perdre. Je ne peux pas jouer avec toi et faire une défaite Je, je m'en remettrai pas Ah mais je, je m'attends pas à perdre la Michou je t'avoue parce que sinon je regarde plus tes vidéos et je mets des pouces rouges oh, sur chacune oh, Ah oui, ok ok ok, okay, okay t'inquiète t'inquiète T'inquiète je vais me concentrer Vas-y ça part ah, Ok ok on enchaîne En euh, vrai Pourquoi c'était pas écrit en français tu... euh, parce que des fois ils changent un petit peu les langues Ok c'est trop marrant euh, je pense que game d'après, je mettrais bien bûchement à la place de moi, l'armée de squelettes. Pour avoir un sort d'orage Ok ouais. Groupes. Ah ouais, j'avoue, ouais, ça peut être... Euh... Ouh. Ça peut okay. être violent. Okay, ok. Ah oui, ils sont violents aussi, hein. Bon, ça passe crémeux. Mais regarde les bats. Les bats, ça Voilà, parfait. Oh, c'est beau. Ok, on va activer la capa. Je vais fuiter, je vais Aïe. Trop magnifique du coup, les bats à se font tuer. Je pars sur un golem. Ah merde Ok, ok, je vais défendre, je vais défendre ta okay. ok, parfait. Ok. Nice, le tap parfait ça. Ça c'est beau ça Très joli. Mais par contre, c'est dard en, en fait, en 2v2, le golem est trop fort parce que... Le problème du golem en, en 1v1, c'est que quand tu le poses et que le mec attaque, tu peux rien faire. Ouais, je alors que là, je pose un golem, toi tu peux défendre derrière, tu vois. Bah, c'est ça, c'est pour ça que c'est bien d'être complémentaire. Après, moi, le, je t'avoue que le 2v2, j'étais pas un gros joueur de 2v2 de base, et c'est pas un truc qui m'a tiré, mais là, j'en ai fait du coup avec le défi. Franchement, c'est assez qu'il faut en faire, Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai, Même. mais bah, en fait, moi, le problème du 2v2, ce que j'aime pas trop, c'est que bah, c'est le manque de communication en fait. Ça peut ouais, trop vite que... me faire rager <rire> Ouais il faut toujours être en voc avec quelqu'un euh, Ouais voilà c'est ça, mais là en vocal en discord comme ça c'est trop bien Ah ouais Bah la preuve on regarde la tour elle est <rire> On a déjà quasiment pris, euh, pris leur tour là, à 85, Je est golem 85 hein. Vas-y moi j'ai ah, une petite sortie de la nuit pour mettre derrière Six attaques j'ai de quoi défendre okay. ok ok Je vais flèche tu peux... Ouais, Vas-y parfait Nickel. Ok ça passe, on va pouvoir bourriner à gauche là Oh là frérot, on va partir ouais, sur un push du futur C'est vrai que là un petit okay. bûcheron Oh ok c'est bon okay. La de squelette elle arrive après Ah j'ai pas eu le temps de capa tranquille okay, idiot Ok nice, ok ça va, ça passe, ça passe J'avoue que le bûcheron aiderait tellement parce qu'en fait on, on met trop de temps à tuer les troupes là Même ouais, avec nos, ça, nos, nos gros push il faut absolument... Je pense que ça passe pas un dans une le cochon, défense. attends il fait mal en fait Ah oui, je... en fait je pensais que la, la reine elle est contre focus Mais pas ouais, du tout ouais. voilà, double Ok, double oh là là, le... ah plus... oui <rire> Ah oui on s'impose ah, on défend ici. Voilà. <rire> ça me rassure parce que ça je fais les mêmes tu... moves que toi <rire> Je pose mon armée de squelette et je te vois poser une armée de squelette Je me dis bon, c'est que je joue pas si mal hein Ouais, on a les mêmes idées, écoute. Hein. Non, mais en vrai, j'en parlais avec euh, Dwagby parce que je sais pas si t'as vu, mais je l'ai coaché pour, euh, pour euh, votre BO de... de ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai pas trop aimé, mais OK. <rire> bon, écoute, il m'a payé, euh, c'est faux. C'est <rire> faux, c'est faux, mais... <rire> mais euh, du, coup, euh, du coup, je lui ai expliqué que, que toi, t'as une grosse analyse de jeu, tu vois. T'as une grosse analyse de jeu. Après, forcément, bah, tu ne pas de jeu comme, comme moi ou comme d'autres qui, sont, qui mmh. sont très, très bons. Mais pour le peu de temps de jeu que t'as, déjà, être quasiment... C'est quasiment 6k6 ton record hein, je crois que j'ai vu fin de saison euh, Ouais, ouais j'ai tenté les 6 6 Frère j'étais à une ou deux Victoires et j'arrivais pas Et ça m'a fait péter un plomb Ouais mais voilà tu vois t'étais pas loin et ça prouve quand même Alors que je t'ai créé le deck vraiment Je te le dirais pas à l'arrache mais pas loin juste avec tes cartes Et tout que t'aimais bien ouais, coupé, je ça. Mets ça là, là, là, là. Et euh, finalement tu vois tu fais quasiment 6 6 Donc tu vois c'est que t'as une bonne analyse Moi bon, après forcément c'est ton deck Enfin euh, ta carte principale le golem donc tu sais oui. jouer autour de ça Mais c'est quand même très très fort de, de s'adapter Au deck comme ça quoi Ouais. Hop. C'est beau. Merci. Bah de rien. Écoute. <rire> Hop. <rire> Allez, ça repart. Ça repart, frérot. Bah écoute, hein, pour l'instant, bon, le win rate m'a l'air plutôt pas mal, hein. Bah écoute, tant qu'on fait des victoires, tant qu'on fait pas des défaites, c'est 100% de win rate. Donc ça, c'est cool. Ouais, j'avoue. Ok, c'est parti. Okay. Euh, je sais pas trop quoi faire. On part sur le map. Hein. On part sur map tranquillement. On s'installe en défense. Je vais poser ça devant. Un oh, bébé dragon, ok. Qu'est-ce que ça peut être avec Géant, vraiment Ouais, les, ouais, les decks géants, par... à chaque fois, j'ai du mal à les. à les imaginer. As Toi, tu du, coup, feu, le... ouais, ouais, du Ouais du coup, ma boule ouais, ouais. de feu, c'est la pire boule de feu. <rire> c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. Parce que boule de feu, flèche, ça tue la reine des archers. T'inquiète, je def. Ok, parfait. Ouais, ouais bah, en ouais, fait, c'est ça, mais. Et je m'attendais pas à ce que tu mettes les je ah, j'aurais peut-être déjà armé de squelette là Ouais t'inquiète tu pourras la mettre à droite, mets la à droite Ouais parce qu'en fait là ouais, elle de squelette, tu pouvais, ouah T'inquiète, t'inquiète <rire> Oh la double armée de squelette <rire> Ils étaient pas prêts hein Eh d'ailleurs t'as oublié as de mettre le bûcheron Oui j'ai oublié de mettre le on mettra game d'après Je crois que je vais faire avec ma reine mais ok Ouais, en fait, ouais, quand c'est comme ça, tu capables bah, même si tu prends un coup de prince nébreux, vaut mieux prendre un coup de prince Nibreux sur le tour que. Ouais. De prendre un coup sur ta reine. Wouah! Wow. Ok, on va prendre des dégâts, c'est obligé. Ouais, on va prendre même très très cher. Wow, on va prendre, prendre cher! Ouais. On perds pas la tour, on perd pas la tour, t'inquiète. Combat un peu plus compliqué là. Hein. J'ai mes derrière mon, mon pêche. Vas-y. On chier, la Valkyrie. T'inquiète, t'inquiète. Ok c'est bon la val elle tombe et là j'avoue ça peut faire mal. Oh le oh Ok oh, le clou de cul Ok il y a les deux de bébés dragons qui... derrière. Oh là bah, là ça prend de... la tour. Ok. Oh là là le clou parfait en fait ça a esquivé la boule de feu. Quoi. Putain ouais. <rire> <rire> let's go. Ok. Bon faut défendre bah, veux... n'oublie pas qu'il joue ballon. On défend ouais en vrai, pour le ballon, j'ai la reine. Eh frérot, je vais faire. Ah, mais j'avais oublié le géant. Oh oui. wow. Ah oui, ok, bon là, ils sont. Là, je pense qu'on va forcément perdre la tour. Hein. Ouais, Ça sûr. va être compliqué de défendre. Faut juste pas qu'on se passe 3 couronnes. Ah ouais, j'avoue, sa mère. Non, c'est bon. Il y aura pas de 3 okay, couronnes. Okay. Et là, il peut y avoir un beau contre-push. Ouais. Là, il peut y avoir un beau contre push. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est beau ça. Ça, ça va prendre la tour, ça monsieur. Ça, ça prend la tour, ça monsieur. Waouh coup... oh oh oh là là là. Oh, J'ai eu un petit peu plus peur là sur cette game hein. En vrai, bah en vrai, le ballon, il ouais, nous a surpris un petit peu parce qu'on n'est pas, on n'est pas grand-chose là de. Enfin, on avait que des troupes fragiles, donc leurs pushes ont fait mal, mais ça va derrière, on s'est rattrapé sur, sur le push. Ouais, de où Et le bon clone, hein Oh le clone à droite là qui permet au barbare d'esquiver la boule de feu. Ouais le clone il était magnifique. En fait le pire c'est qu'il y a eu la méga il eu la méga boule de neige et t'as mis le clone juste une seconde après. C'est ça c'est ça et du coup après la boule de feu qui a été ratée. Ouais c'était tendu mais elle était belle magnifique. Le chat ils m'ont rappelé Bûcheron ils m'ont rappelé. Ouais je l'ai mis t'inquiète, ils sont en train de spammer aussi Ah ouais ok ils sont là plus. J'ai débloqué un petit coffre euh, coffre du roi, enfin coffre à couronne. Fais-toi plaisir. Voilà. Et bah c'est reparti Est-ce qu'on partirait pas sur la cinquième victoire là Bah écoute, euh, moi moi si je gagne ça là j'ai fini le défi sur ce compte hein. Voilà. Ah mais ouais bah le. mais <rire> <rire> moi je vais être à 5 déjà. T'inquiète okay, j'ai un Je pars sur un golem après. Ouais vas-y vas-y. Parfait. T'as vu je l'ai décalé un peu comme ça tu mets un sorcière de la nuit écoute hein, ça ça va être un peu plus défendre. Ah okay, merde <rire> euh... On assume les dégâts ici c'est comme ça que ça marche <rire> Merde <rire> euh, par contre ce qui m'arrange pas c'est qu'ils ont un bourreau Ouais le bourreau il casse la tête Ah ils en ont oh, deux, <rire> deux. <rire> Ouah frère là je t'avoue euh partir sur un le de feu Ah oh, ça les tue pas pas du tout on euh... a gros euh, tu Mais on a perdu la game <rire> Non arrête arrête j'aime pas ça là Attends en vrai Ouah wow, frère oh Mais hein Ah merde du coup j'ai mis l'armée de squelette de merde euh... Aïe Je disais quoi du coup Ouah <coughs> euh... ah, ah. wow. Ouah. Wow. Wow. Attends mais... <rire> <rire> mais attends, mais ils avaient combien d'électures Non mais attends, mais... Ouais, mais ils avaient le counter parfait en fait. Ah, euh... Michou, es-tu là Firo. J'aimerais ne plus être là en fait. Euh, bah, je t'avoue qu'ils avaient juste le counter. En fait, ils avaient bourreau. Voilà! Avaient là, gros, par contre, c'était. Moi, je dis Hagra. Ah, ouais, non, mais je... Vraiment, on a boule de feu flèche les bourreaux, on a mis 7 délictions, on en a tué aucun. Temps de pompe, <rire> ouais, euh, <vraiment. rire> non, mais là, on a rien pu faire. Oh, gros! En plus, en vrai, genre, j'aurais eu la reine ou quoi, peut-être, ça aurait pu faire le taf. Mais là, on avait rien. Et puis surtout qu'après, ce parti à droite, ils avaient tellement de Ah ouais gros, j'ai vu ça. les barbares d'élite arriver, euh... j'ai dit c'est chaud Ah ouais, là c'était un peu compliqué. Non, c'est dommage, non, c'est pas grave. C'est... Ouais, euh... Non, pas où oh. <rire> J'étais en train de jouer partenaire aléatoire j'étais en mode bon. Euh, non. Euh, Michou, plutôt. Bon, allez, on, on oublie. Oui, mais nouvelle mais game fait <rire> c est... C est <rire> Non, le win rate <rire> Le win rate euh, malheureusement petite défaite hein Ouais Ah fais chier Après c'est pas grave on sera plus on sera plus de 50% Sachant okay. que la moyenne de l'équipe est généralement 50% donc ça va Ouais ça va ça va ça va Tant Mais tu vois dessus, nous on... Ça... on essaye de faire monter la moyenne en plus T'inquiète moi j'ai encore 8 comptes t'inquiète <rire> <peux rire> Ok ça va ça va ça va <rire> Ok Voilà frérot alors oh, c'est bon, ils m'ont énervé là, là, là ils m'ont énervé Oh ça j'aime ah. bien Oh ah, dommage il ils sont de pas Oh non, dommage Ça me tue, c'est qu'à chaque fois que tu mets ton clone, ils mettent un sort en face Ouais, je te jure, le timing gros, c'est Ouais, à chaque fois Euh, tu, vas, tu, tu flèches Ouais, okay, tu je flèche Vas-y, parfait Oh, j'ai eu peur hein. C'est que okay. moi, ça m'arrive trop souvent de zap le feu à squelette et je le zap trop tard. Enfin, trop ah tôt. Ah oui, et du coup, ouais, tu es trop tôt et du coup, les squelettes te grattent. Et ouais, ça, ça me rend, rend ouf. Ok. J'ai fait une erreur là <rire> Non, non, c'est bon. Non, t'inquiète, t'inquiète. Okay. Non, c'est bien de s'installer sur le map. Ok, je vais partir, Golem. 3 1. Ouais, de ouf. Hop là, l'arène va tout balayer. La petite armée, est-ce que ça va suffire Je te prépare au cas où. En ouais, cas. ouais, j'ai vu, j'ai vu. <rire> jamais, j'étais prêt à mettre les archers aussi au cas où. Du coup, je me suis dit, ok, je vais rien toucher. Putain fait chier, okay. j'ai pas ma boule de feu pour l'artificier là. Faut que tu appliques de... de... Ah Dommage. merde, merde, j'avoue. Ah, j'ai pas suivi. En plus ma boule de folle est ratée. Oh vas-y j'ai trop le seum. <rire> là je suis désolé j'ai fait de la merde. T'inquiète, t'inquiète. Aïe. Oh frérot, Mais frérot. la frérot. Oh, frérot, un peu. Frérot. Tu perds juste qu'il ne gêne pas deux. Ok, okay c'est okay, bon, le bûcheron qui part sur la tour, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça on aime bien. Le double pêche, le double pêche. Voilà, des deux côtés, on leur met la pression Voilà, la reine qui va prendre la... Oh, ils vont gel carrément Mais tu vois, à chaque fois ils que, ils que tu mets ton clone... Et on regarde. Et on regarde la oh reine. là là, c'est oh, beau <rire> Ah, mais ça y est, on s'installe vais... oh, Oui, il y a un problème, hein. ils savent que je vais mettre le clone, non Mais t'as vu ou pas À chaque fois que tu mets le clone, il y a un sort C'est ouf, quoi hein. Ok, oh, on oh, prendra dommage. pas la deuxième tour, mais euh, on l'a bien tapé non mais ça, elle, regardez, là vous, là vous voyez les potes pourtant ils avaient de quoi nous gérer Ils avaient de quoi gérer le clone etc mais malgré ça C'est mmh. la reine du Michou hein, c'est la reine de Michou qui a fait la différence hein. La reine elle, elle, elle avait tout le push à droite là et Mais elle, la reine la elle est trop forte C'est vrai, je, je pense que c'est en train de devenir ma carte préférée hein. C'est une des cartes les plus fortes du jeu Et je... moi il y, y a un truc que je kiffe sur la reine Mais c'est overshitté, genre je pense qu'ils vont finir par le patcher Je sais pas comment Mais... Quand tu mets la reine au corner quand t'as pris une tour, frérot, tu la mets au corner quand le mec il s'y attend pas, tu mets sa capacité, tu prends 2000 de dégâts. Oui, oui, c'est très très fort, je suis assez d'accord. Euh, alors, je t'annonce juste Michou que j'ai fini du coup le défi sur mon gros compte, donc je vais t'envoyer mon lien demi du petit compte. Magnifique, ça part. comme ça. On va pouvoir continuer le défi tranquillement. En tout cas, ça fait plaisir de, de, euh, de sympathiser avec euh, un partisan de, de la gota Gang. Ah <rire> ouais, bien faire, Moi, j'aime bien faire genre euh, Gotha Gang, tu sais, c'est le clan concurrent. Mais je l'ai vu, vu, parce que la dernière fois, j'avais gagné ton tournoi euh, triple tirage, et j'ai vu, ah, ça me déçoit un peu, il est dans Gota Gang. Ah ouais, ouais, ouais, ouais <rire> Sachant que Gotha est inactif depuis quelques temps sur CR. Mais c'est vrai, il n'avait pas beaucoup rejoué, euh, même avant le live d'Inox, là. Non, il a pas rejoué. Puis il, a pas, il, a pas il a vu qu'en ce moment, je pense qu'il traîne de la, la ZILAN Donc, euh, je pense ouais. qu'il pas de live CR avant un bon bout de temps, quoi. Attends, tu m'as en euh... envoyé où euh, la demande Sur Discord. Sur Discord euh... Ah oui, merde. Tu peux m'envoyer sur Twitter euh, Ouais, t'inquiète. Vas-y, parfait. Tout tout tout tout tout. Ah j'ai trop la musique de Clash Royale. Euh, ça Tout ça tout tout tout tout tout. Le chat, s'il vous plaît le chat. Je veux quand même parce que c'est vrai que je l'ai même pas dit. Mais le chat, s'il vous plaît, je veux quand même un maximum de. Hop, joyeux ça, anniversaire après. Clash Royale. Okay. C'est les 6 ans de Clash Royale. Joyeux anniversaire Clash Royale les gars quand même. Voilà nickel. Bon attends parce que. Je le deck du coup. Ok. Je suis en train d'ajouter Vas-y Voilà chat, parfait Hop là c'est mon petit compte du coup C'est mon petit compte mais qui a un meilleur record que mon gros compte Oui bah, c'est un... vrai Oui Mais attends mais oui, c'est pas un petit compte quoi <rire> Ton petit oh, compte. Oui. <rire> ah mais oui il a 6400 pardon non, Pardon, non, moi, le, le, le petit compte à 8600 en meilleure saison, pardon. <rire> C'est vraiment petit compte. Oui. <rire> euh, attendez deux secondes, j'ai ma copine qui a besoin que je mette un bijou. <rire> <rire> <rire> ça me termine, je m'attendais vraiment à tout ça, pas ça. va <rire> y arriver, ouais. je le sens, mais au calme. Je pas faire je te tienne un bout et... Ah j'avais problème de femme. Aïe le... aïe aïe aïe, ça c'est un gentleman ça. Toujours, toujours. Chou, chou, chou. Joyeux anniversaire Clash Royale. Les 6 ans frérot, les 6 ans... Putain j'ai pas, euh, pas un rush là, là, depuis le début de saison, faut que je joue. Hein. possible, euh, problème de femme, voilà. C'est réglé Non, mission, mission, mission, wow. mission échouée. Mission ah ouais Ouais j'ai pas réussi. <rire> ah merde <rire> Trop dur, trop dur son bracelet. <rire> ah, C'était un bracelet en plus Oui, trop dur. Bon. bon. Mission échouée soldat. Pas grave, Allez c'est euh... part Et du coup lui t'as euh, les 9 euh, victoires à faire euh, là, non, j'en ai 6. Ok, bah moi, il m'en reste 4. Je pars oui, sur ça, un golem. Ça, un Attends, je vais enfin, tout ça. Hop. Parfait. Putain, chaque fois, moi, je pars du côté gauche. Eux, ils partent tout le temps du côté droit. Ça me rend ouf. Moi, je pars toujours côté gauche aussi. Je pense. Enfin, tout le monde a un, un petit côté qui ouais. préfère Bah ben ouais, c'est côté gauche aussi. Oh non, la méga okay. gargouille. Ouh, il arrive au bon moment le. Ouais, j'ai eu peur. Ok, je vais prendre droite. Ok, j'ai le zap qui va arriver tard. Ah, okay ça, ok, ça passe. Oh, et là, ça va faire mal. Oh, oh, le... il est au. Ah, merde, <rire> merde. Ok, c'est bon, là, tout bon, quand, quand, quand même. Ça hein. aurait pu être pire. hein Oui, oui, ça aurait <rire> pu être clairement pire. Mais ça va, on s'en sort bien. Très bon zap. Euh Toi frérot, ok, bon bah bon, magnifique. Du coup, ma arène elle était peut-être euh, pas nécessaire, mais bon, allez là. On pourrait savoir, ça va, va t'inquiète. Tout le monde, c'est côté gauche. Ah, peut-être pas tout le monde, hein. il y a des gens qui aiment bien commencer côté droite. Hein. Enfin, côté droit, du coup. Mais est-ce que si les ennemis commencent côté gauche pour nous, c'est côté droit, du coup euh, Il me semble que oui. hein. Ouais, c'est pour ça en fait. Ouais. Moi droit, vous voyez, il y a plein de gens dans le chat qui commencent côté droit. Hein. Je fais quoi la okay. golem Oui, le golem faut ma main, vas-y. À gauche ou droite Droite, droite, droite. Ça part. Moi je prépare éventuellement la défense. Hop là, oh là de wow. ah, squelette nice. Ouais. Ah, bah, Un maximum de squelette. Ah, voilà. Magnifique Oh! Attends, t'inquiète, euh, j'ai les barbares d'élite. Ah, par contre, euh, ils vont arriver un peu tard. J'ai pas de zap pour euh... Ouais, là, c'est la 60. Ok, ça passe. En vrai, ça passe. Oui, ça va. Putain le électro-géant électro euh, rage, ça existe. Bah, écoute, apparemment, euh... <rire> je connaissais pas quoi. Mais attends, frérot, là, on a un push là. Hein. Ah oui Là on a un push là Bah voilà, voilà. <rire> Bah voilà Ok Wow C'est un peu de la merde Oh la la la Bien joué Voilà zéro dégâts T'as clairement des la défense Et euh, c'est encore une win mi On aura perdu seulement une game hein. Bah il y'a une game Celle qu'on a perdu je t'avoue on l'a bien perdue hein. <rire> Non mais en fait c'est bug de quoi ça arrive mais en vrai ça arrive trop souvent le... les lavages de game et les games qui durent 20 secondes. Bah en vrai. Enfin pas si Après mais... ça dépend. Ça, ça dépend à quel est quoi. Ça dépend quel élo, mais c'est vrai qu'il y a des games où bah, tu peux juste rentrer et tu vas te faire laver mais. Ouais. Ça dépend à quel niveau de en tranquille. Fait. Euh, on peut clone les Alors les champions vous pouvez les clone mais vous ne pouvez pas utiliser la capacité. En gros imaginons tu clones une reine des archers, toi tu ah, utilises ta oui. capacité sur la première reine des archers, ça va l'utiliser mais pas sur le clone C'est vrai c'est intéressant que... ça, je m'étais jamais posé la question On peut les cloner, du coup ils n'utilisent pas leur kappa et on peut pas les miroir, impossible de miroir un Ah enfin, tu, un peux un miroir tu, tu peux pas miroir un, un pas champion. De champion sur le board. Impossible, tu peux en avoir qu'un ouais. seul sur le bord. Mais déjà champion, moi je trouve que ça rajoute un truc de ouf, c'est pour cycler les decks mmh. Parce qu'en qu fait quand, ça enlève une quand carte de cycle c'est ça, quand tu joues le champion, sur. Euh, quand il est sur la map, en gros tu cycles avec trois cartes au lieu de 4 Ouais Et voilà. ça en vrai c'est quand même, euh, ça rajoute un truc stratégique de ouf je trouve Ouais c'est vrai, c'est vrai que dans certains decks euh, c'est plutôt pratique Allez c'est TIPA voilà. Frérot ouais, t'imagines tu, tu clones euh, une archère, euh, une reine archère, tu mets la capacité, ça met la capacité Oh merde Ça met la capacité au 2 Sinon, ouais. Ça serait tellement fort Ouais un peu, ouais, un peu trop fort <rire> un Ok peu broken, je pars je sur un, un golem Tu le... donne pas d'idée à Supercell s'il te plaît Hein, hein oh, Regarde comment je pousse le golem Regarde Wesh wesh Wesh le frérot il est passé devant <rire> Un peu trop sûr de lui Je te jure Oh merde Ok je défends droit. Okay. Okay, ok Le golem va partir pas longtemps ils vont prendre un bus. Ouais. ouais, là, par contre. Aïe. Eh, hey, mais ça joue... Euh, C'est notre deck en face, en fait. Je te jure. Je vais flèche, je flèche. Bon, vas-y. Je vais rien rajouter. Je pense qu'il y en a assez. Hein. Ah. Oh. Ok, ok. En vrai, <rire> ça, leur... euh, ça a coûté cher leur défense, donc euh, ouais. on, est un, on est en avantage un petit peu, là. Ça va partir okay. avec une sorcière de la nuit à gauche, hein? Vas-y, vas-y, je vais pouvoir golem devant. Magnifique, ça j'aime bien ça. On est agressif. On est mon aime Moi, c'est ça mon problème quand je joue le golem, c'est que j'arrive pas à être assez patient. Bah ouais, c'est Enfin, il y a des très très très bons joueurs golem, mais ils se comptent quand même sur les doigts de la main dans le top ladder. Et euh, généralement, ouais, c'est des mecs qui sont capables de, de ne pas poser golem pendant 3 minutes de jeu, quoi. Mais ouais, c'est ça. Oh merde. Moi, ça j'arrive pas du tout, hein. Le golem, je l'ai dans les mains, il faut qu'il sorte. vois ce que tu vas dire Ça va. Heureusement que t'as là. Heureusement qu'on a l'arène et les barbendis pour détruire électro électrogeant. Ouais. Que... Ok. Ah, il a à prendre un petit coup. Ouais, on va les laisser mourir. Hop -là tu prends le plus de golems euh, en, en défense, en protection. Ouais, vas-y. Voilà, nickel. Je l'ai mis un peu tard, désolé. Ouais, t'inquiète, okay, t'inquiète. Ah non, Mais ça a protégé la tour du coup. Oui, ils ont pas pris la tour, écoute. Ok, ok, c'est le moment. Oh, ça j'aime bien, il y a deux golems sur la map. Ouais j'ai compris là, c'est. Vas-y, là on envoie. Eh, vas-y, on envoie, frère. Ah, mais en vrai, ils ont bien défendu, les cons. Ils sont tellement faciles. Ouais, Ouais, ils m'ont un peu niqué mon délire, je t'avoue. Merde, oh, les flèches, ça c'est beau. En vrai, ça c'est un peu dur sur le 2v2, c'est d'avoir les yeux partout. Ouais, ouais c'est vrai que bah et puis ne pas se tromper comme tu fais, enfin, comme on, le, on y revient souvent mais la communication parce que bah ouais. avoir les yeux partout et se dire ok moi je vais défendre là mais du défend là et moi j'essaie toujours de regarder ou... tes cartes Non c'est bien Non ça Moi j'essaie toujours de regarder tes cartes voir un petit peu ce que t'en défends ouais. Si j'ai pas mieux que toi pour moins cher tu vois c'est faut vite analyser quoi Ouais c'est vrai moi j'ai pas part... encore le réflexe de regarder toi ce que tu peux faire Oui Ouais moi je, je le prends petit à petit, après bon je me demande d'être un, un pro de v 2 attention c'est pas du tout en mode de jeu que que que, que j'apprécie, enfin c'est pas que j'apprécie pas mais c'est qu'il n'y a pas vraiment, tu vois il n'y a pas de super défiant en 2v2, tu vois imagine un super défiant en 2v2 ça serait incroyable, genre un ladder ouais. ou quoi que ce soit, un, un truc compétitif en 2v2, là je tryhard en vrai, euh, le 2v2 en mode Fist Mais bon, j'avoue qu'un vrai euh, voilà truc e-sport en 2v2, je suis sûr que ce serait méga intéressant à regarder et à tryhard. En fait il y avait des compétitions à l'époque en 2v2 sur la CRL du coup il for... y avait du 2v2 dedans okay. Et le problème c'est que bah, les équipes ne pouvaient pas trop s'entraîner tu vois Elles étaient un petit peu obligées de s'entraîner entre elles sauf que bah c'est pas ouf euh, Parce qu'il n'y a pas de format dans le jeu qui te permette réellement de t'entraîner à part euh, le, 2v2, ouais. le 2v2 Fiesta Mais encore une fois c'est pas ouf tu vois ce que je veux dire C'est pas. Oui en Fiesta ah, en plus un... Fiesta en général c'est plus euh, bordel que. C'est ça tout à fait bah, Tout le monde joue un peu n'importe quoi tu vois il n'y a pas de vraie stratégie alors ouais, que ouais, dans la compétition dont je te parle ça commence un petit peu à dater mais il y avait des vraies stratégies de deck et tout tu vois je vois bon pour l'instant euh, moi je trouve on n'a pas eu un rush ultra satisfaisant où il y a un bûcheron qui enrage tout il y a deux golems derrière qui, qui, qui défonce tout tu vois il manque ce push bah. bon, oh, en, là, vrai. Feu, là. en vrai viens, on pose pas golem on un et on attend le fois deux et on e ligne tu veux qu'on fasse ça vas-y vas-y vas-y Vas-y on fait ça Comme ça on met, on met un bus quoi On a un vrai vrai bus On va bah, juste défendre tranquillement Hop là les barbares ils vont rien faire ah Mais là frère ça démange hein <rire> <rire> je, je suis d'accord avec toi hein. <rire> On peut faire que ça Oh bordel T'aurais pas dû mettre là parce que là elle va se retrouver derrière, ça va taper en zone avec ouais. le sorcier. Ok, j'ai pas vu. T'inquiète, t'inquiète. Oh non, la reine. <rire> est... vraiment, elle s'est barrée. Hein. Par est contre. au combat. On oh, la capa. Par contre, elle a va a faire mal. Capa deux côtés. Oh là là là là, Théma, c'est champion comment ils sont beaux. Ah oh là, là, là, mais ça, ça gratte tellement les champions! Mais regardez là! Oh, mais les champions diff Champion hein. Champion d'if. Oh bordel! Ok. Euh, ok, ok, je te laisse. Ok, ok, t'inquiète. J'aurais peut-être dû mettre une armée de squelette ou une boule de feu en plus. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vais... On va pouvoir partir, Golem. Ah merde. Ok je vais partir à golem dès que je peux. Ouais c'est vrai que l'élixir monte tellement lentement Il va falloir défendre quand même avant C'est bon frérot on va rentrer en double élixir Voilà c'est maintenant à quoi on va poser le bus Ça va être notre moment là Est-ce que je mets un golem aussi là Oui oui mais golem vas-y bah, bah, vas-y ça va pas faire plaisir mon ref ouais. Oh là là là, là, là, là. t'as boule de faux cabo Pont s'ils partent sur un pêche Ouais Ok, c'est bon, on va des défendre comme ça. Ouais, c'est quand même que je me fais laver, hein. Ok. Putain, ils ont quand même fait mal de ouf au golem. Non, oh, mais les sorciers, wesh, ils sont tout détruits. Mais attends. Mmh. Oh mais attends, ça c'est re euh... Merde, ma boule de faille est horrible. C'est pour là je connais la strat. Oh, oh les chiens! Par à droite avec Barbar par à droite. Ouais. Oh j'aurais pu mettre ma capa Boule de feu! Allez, allez, Let's go! Oh j'ai eu peur! Oh la roquette qui m'a en fait tellement surpris! Oh, euh, dès que j'ai vu la roquette, je me suis mis en, fait, en mode gros, <rire> ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, on était confiants, tranquilles, machin. Et je vois la roquette, je me dis attends mais si re-roquette on est mort. Bah déjà gros on a posé les deux golems et les deux golems se sont fait tellement des peuples, le double sorcier au point deux, waouh. Je pensais pas que c'était aussi puissant. Ah ouais ça fait tellement mal, les golems ils ont même pas dépassé le pont quasiment. Mais vraiment <rire> Bon ça va ça va. Euh... On a eu chaud. En plus moi j'aurais pu. Je m'en serais tellement voulu si on... si on perdait parce que ma reine touchait la tour et je pouvais utiliser son pouvoir. Mais je hmm. l'ai pas remarqué tu vois. Ouais, ça c'est tueur, réactivité, les yeux partout, on en parlait. Ouais. Je suis pas encore assez réactif. Ok, c'est parti. Okay. Équipier, voilà, chatte. <rire> bon, là, je pense que ça va partir direct avec un golem fond de map. Voilà. Écoute, regarde bien, je défends pas à droite Oh non je peux pas oh. faire la technique du double golem au pont J'ai envie frérot, de te casser Frérot on a, une, on a une revanche contre le bourreau Euh ouais faut déjà Tu sais ce que je vais faire, je vais faire ça carrément oh là on a plus d'élixir. Hein. <rire> ouais t'inquiète ça va bien se passer Michou okay. Mais Tema le bourreau le taf qu'il fait Il fait mal hein mais regarde à droite, oh regarde à droite, regarde à droite Oh ah, la la, ça prend la tour carrément Ok, t'inquiète, okay, j'ai l'armée. Voilà, parfait. Ok, je vais défendre à droite. C'est beau ça. Je rajoute un truc Euh, en vrai, ouais. Ouais. Ok, nickel Bah écoutez malgré le bourreau on a ah pris mais la tour ouais. je défends Ok parfait J'avais pas capté en fait que l'arène c'était un truc euh, genre une charrette Comment ça Bah l'arène t'as vu elle roule genre bah, Ah j'aurais beaucoup de défendre j'ai fait n'importe quoi Bah tu sais genre euh, à côté il y a des roues et le terrain derrière il avance ah oui, ok, la reine. Ah mais... ok ah, Oui, la reine, non pas la reine, la reine. Oh, purée. oh non. Ah, est-ce Oh, oh Ah est bon. oh, j'ai compris, oui, la reine des ah, archers, la moi, reine. <rire> la reine, elle a des rouges, genre... <rire> oui. Oui, j'avoue, t'as dû pas comprendre. Oh la la ok la ok, ok la la golem devant notre golem. On montre qu'on est les pas, qu on, veut. on laisse la tour à droite, j'ai compris. Faut pas de défense ici. On a pas besoin Alors de défendre bon. nous. Attends, je détruis ça. Oh là il peut y avoir un.. Oh voilà, c'est ça que je voulais Oh Oh, oh Voilà oh frérot <rire> <rire> <rire> <rire> Voilà tu voulais ton plus que je peux le voir Oh oui <rire> oh, Là, là c'est violent Oh, j'ai kiffé C'est satisfaisant ah c'est satisfaisant ouf, frère J'ai trop kiffé oh. C'est pour ça que j'aime ce jeu oh mmh. bah, Ah bah t'as déjà fini Bah oui je suis à 9 victoires Allez, 9... En vrai 9-1 ça va 9-1 en vrai... Euh... Ouais ça va en vrai Ça, ça, ça manque, ça manque, de, vie... ça manque de, de game, on aurait bien voulu un défi, euh, un, défi un, peu plus, un peu plus long quand même euh ouais j'avoue. Bah c'est vrai que c'est passé vite en vrai là on a fait 40 minutes. Ouais nos victoires ça passe très vite hein. Enfin, en, Putain, en soi et... on a fait 10 games parce qu'il y a une game qu'on a perdu. Moi j'ai pas d'autres compte Bah écoute c'est pas... Mais en soit du coup ça fait 90% d'une de... raid c'est ultra propre. Hein. Ouais c'est pas dégueu hein. C'est pas dégueu. Putain on a roulé dessus très... le défi hein. Ah ouais c'est... Mais le double golem hein. Le double golem ça a carré. Hein. Ouais de ouf. Je pensais pas que ça allait être aussi puissant mais en fait ouais. Le golem en 2 contre 2, il est vraiment parfait. Bah surtout que là, euh, bon, je manque pas de respect aux joueurs euh, en face de nous, mais c'est pas, voilà, ils ont pas des decks euh, vraiment très très forts pour défendre golem. À part la game, vraiment, on a perdu, on n'a rien pu faire. Euh, les autres games, tu vois, c'était pas des vrais decks qui défendent C'est un peu du tout n'importe quoi, mélanger des cartes dans tous les sens, donc euh, ça rend des choses pas trop propres. Ouais. <rire> Ok, bah, frérot, tu veux qu'on fasse quoi Et Tout le monde me propose un 1v1 contre toi, mais du coup... Euh, oh les bâtards On peut faire en triple tirage à la rigueur. Quoi, pour, tu veux. Euh... En vrai, euh... oui, 1v1 avec nos decks, tu vas m'allumer, c'est sûr. Euh, en vrai, tu veux... si tu veux essayer, on peut essayer, mais... Vas-y, en vrai, problème, je suis chaud. Que... Vas-y, mais du coup, je prends le deck que je veux en ladder, on est d'accord. Euh, prends le deck que t'as normalement. Ok, ok Aïe aïe aïe aïe aïe Oh bordel, j'ose pas cliquer sur combat amical. C'est parti mon pote, bonne chance Attends parce que en plus du coup là on va pas pouvoir trop commenter la game hein Moi je peux commenter en même temps, a pas de problème Ah ouais Ok, alors moi les potes du coup je vais jouer un petit texte entier, mais je suis de belle De PDC. Merde la pierre tombale fait chier. Alors là, il part au golem, donc moi je vais marcher avec un dragon d'enfer. Fond de map, forcément, pour mmh. venir défendre ce golem. C'est pas mal, c'est pas mal. On connaît ses cartes, donc on sait très bien qu'il va tenter d'aller sniper ce dragon d'enfer. Voilà. Donc, on va sniper ça avec une Valkyrie. Ah, mais t'as la boule de feu. Hein, en vrai, la boule ah, de feu, ah chiant, il hein. est pas ouf, mon Zap. La boule de mmh. feu va être ouais, Ok, c'est bien défendu. Bien, bien joué, bien joué. Je pense que le Merci mec en aussi. face, les gars, il est pas dégueu. Ouais, je regarde ta game, je pense qu'il est vraiment pas mauvais. Hein. Ouais. <rire> tu sais que le dragon de l'enfer, il me fait trop peur parce que tu mets un gel, ça peut trop te surprendre. Bah, en fait, j'ai une autre version de ce deck là que je joue. Euh, la, la première version que j'ai créée, justement, c'est avec un gel. Et je t'assure qu'il y a plein de games que je gagne grâce au gel. Non, il ah, ouais. gel. Ouais. Ouais. Mais en fait tu te fais surprendre tu te dis c'est bon il a pas de vie je défends pas mmh. Je suis d'accord Oh l'archère merci Ok Aïe Non non non oh, let's, let's go Let's go Oh elle fait trop mal Super sale <rire> <rire> Il s'agira un petit peu de la nerf hein Ok, ça le va, golem va qui va, gratte. Mais tu en fait, fait tu m'as toujours pas attaqué, c'est ça le problème. Et on te laisse de l'avance. Et moi, je connais pas ton deck. <rire> Et du coup, j'ai peur que de tu vas attaquer avec quoi euh, T'inquiète, oh. t'inquiète. C'est la surprise. Ah, ok. Mais en... en plus, tu l'as dit, frérot, tu l'as dit que tu jouais cimetière. une chance pour la défense. Ok, oh ça ouais, passe. Ça va, hein. Ça va, hein. T'as vu ou pas Eh, ça va, ça va. J'ai un peu paniqué avec la capacité, mais ok. Un peu trop tout ça. En vrai, Ren, Tain, mais je t'ai créé un bon deck en vrai, hein. T'as vu tu ou se... pas <rire> Je te jure, hein, c'est chiant à en fait. La sorcière de nuit est relou. dommage, il a bacon, pas merci. pété sur la tour. Ouais, c'était express. <rire> Et en vrai, c'est pas vain, hein Ah, là, ça va faire mal. Hein. Mais attendez, mais. Oh frérot, cette défense! Michou je pro en fait. Attends. Michou. Frérot? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Merde, j'ai raté, mais frérot, je suis une merde! Ah, les électrocuteurs, ils m'ont ouf! Frérot! Je peux perdre la game! Faire la game. <rire> et moi, j'ai une réputation à tenir! J'ai une ré... oh, ah, réputation! Ouais. Aïe! Non, attends, attends, attends! Attends, je t'avoue, je fais plus le malin là! NON NON NON, non, non, non ah Frérot j'y ai cru J'y ai cru Oh gros j'ai stressé frère what the fuck Oh bordel Pourquoi j'ai raté Frérot j'ai mis clic une boule de feu Bah après je prenais pas la tour mais... C'est vrai Mais peut-être qu'avec un zap ça aurait pu passer hein il a vraiment bien joué, c'est vrai, mais en fait moi vraiment j'ai trop forcé avec la capa. Je vais pas vous mentir que il y a un moment je voulais trop jouer en mode je veux 35 milliards de squelettes sur le board et du coup j'en oubliais de Ouais là, je ouais suis... je capte en armée. Je, je vois, t'as pas, pas joué vraiment en mode tryhard mais plus en mode j'ai envie de le surprendre. Euh, oui voilà, t'as tout compris. Mais en vrai tu joues vraiment bien, franchement tu t'en es bien sorti, t'as fait des belles défenses. Frérot il me faut une revanche là. Bah écoute, vas-y, let's go. Bon je sens que ça va pas être la même mais il me faut une revanche. Let's go, let's go. Et, et, et, et même si tu gagnes Je veux une revanche en tirage triple Vas-y, <rire> si ça marche Putain j'y ai tellement cru En vrai non franchement belle game jeu. Ouais en vrai c'était une belle game hein. La version gel non avec la version gel Les potes ça va être trop simple pour moi de gagner J'ai le pêcheur il a rien pour gérer le pêcheur Ah ouais du le pêcheur tchou. Mais tu sais que quand je vois un mec jouer le pêcheur en face C'est trop chiant Bah forcément oui. C'est vraiment très bien géré là. Oh ouais, on va pas jouer de la même manière cette fois-ci. <rire> ouais, ouais, j'ai remarqué. <rire> Vous pouvez faire du tirage, on en ferait après les copains. Hum euh... okay. mm hum -hmm. mm hum hum. Mm. Mais en vrai, j'ai tellement de trucs après pour te défendre moi aussi. Ça va, ça j'ai que t'as les, les archers, plus la sorcière de nuit, plus l'armée de squelettes. Ouais, en vrai, j'ai un bon deck contre toi. Hein. Bon, ça, c'est pas mal, ça. Ok, oh, la reine est tellement chiante par contre. En plus, là, je crois, elle va pas être. Ah, elle a peut-être un peu trop avancé. Ah, bah, ok. Ok, ok, ok. J'avais oublié cette carte quoi. Mais ouais, frérot Mais moi, je me suis attends, <rire> je les ai pas joués <rire> J'en avais oublié qu'elle existait. Donc, avant ça me s'est géré. de trop belle ouais ça va encore taper la tour hein. mmh. en ah, j'ai je... du mal à gérer en vrai je gratte mais mais là faut que je sois pris sur la défense Waouh. ok ça passe non ça passe pas du tout en fait ça passe pas du tout en fait ça va, ça va, tu vas défendre. Ok, sauf que là, je sais qu'en élixir, j'ai un désavantage. Ah oui, je le sais aussi, t'inquiète pas. Hein. <rire> ouais, bah t'inquiète, je <rire> pas dit sinon. Ah oui, ok, merde. J'ai un peu surdéfendu. Wouah J'ai pas du tout surdéfendu, frérot. Ah. Oh, sa mère, je me suis fait surprendre. Eh, tu vois le, le, le foin en fait où t'as l'avantage parce que tu joues, euh, euh, tu joues très agressif avec ton deck, tu, tu, tu joues bien l'agressivité en x mais une fois qu'en x deux, moi je suis installé, malheureusement ouais. pour toi, si je prends l'avantage une seule fois c'est mort. Ouais c'est ça en fait. Ouais. C'est ça en fait parce qu'après tu défends bien je prends un contre-push du futur et je peux plus rien faire. Exactement. Putain, il, est, il est chaud ton deck hein, franchement. Bah je l'aime bien, j'aime bien. Bah dis-toi que c'est un des decks les plus joués à l'heure actuelle dans la méta. Genre ah c'est ouais moi l'ai Ouais ouais. J'ai créé une première version comme une version toi qui créé avec pêcheur. Ah c'est ouf ça. va En fait ma toute première version c'est avec Poison Pêcheur etc. Après j'ai mis un gel euh, j'ai mis un gel dans le deck et après on a fait une variante avec euh, avec Boule de Feu. Ok. Bon ouais, bah GG tu m'as explosé. Bah, non en vrai ça va. je veux faire pas tu faire... m'as pas explosé mais. En vrai, non en vrai non en vrai non ça va il y avait du challenge. Euh, tirage triple. Vas-y vas-y un tirage triple. Aïe, aïe aïe Ok c'est demandé ça part. Oh ça part, ça va être intéressant là Exactement. aussi Mais tirage trip toi t'es beaucoup plus fort Tu tu tu tu... T'es trop fort tu connais tout J'aurais plus d'expérience que toi sur les cartes oui Ouais je Effectivement. pense être <rire> les potes si je gagne, si je gagne euh... Michou m'a dit qu'il m'envoyait la, la couronne de Clash Royale Non frérot, frérot c'est mort <rire> Mais tu sais qu'il y a écrit Michou dessus Ouais mais t'inquiète on va, t'inquiète <rire> On met euh, du Blanco dessus. <rire> Euh, tu me donnes ton petit bout de territoire que t'as reçu plus long. <rire> mais hey, d'ailleurs, faut que j'aille le visiter. En vrai, c'est incroyable ça. Hein. Clash Royale, ils sont trop forts. Ouais, mais hein. j'ai suivi, mec. Euh, c'est ouf. Hein. Essaye d'imaginer un peu ce que tu vas apprendre. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. T'es trop serein. C'est bon, parce que normalement, moi je joue contre Inox et tu sais, il fait le mec, mais je suis confiant. Là c'est l'inverse. Ok. On va voir ce que ça va donner. En vrai, je peux pas me plaindre. J'aime bien mon deck. Mmh. <rire> <rire> Moi aussi je suis un joueur remote. Hein. J'en ai pas beaucoup sur ce compte là. J'en ai pas beaucoup. Frérot, j'attends que tu joues. Mmh. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bah, vas-y, je joue avec une sorcière de nuit fond de map. Ok, très bien, pas de problème. Ah Euh. Ah C'était pas prévu dans le plan, ça <rire> <rire> Oh merde. Putain, en vrai, j'ai hésité à pré-shot, j'ai trop le Ah ouais Ouais, ouais. Putain, ouais. tu m'aurais eu sur un pré-shot début de game, c'est fort. Hein. <rire> Alors que c'est un deck que t'es pas censé connaître, ouais. Allez, ah, frérot! Non, il t'apprend quoi Ah, dommage. Il pas. Peur. Oh, calme, up. Oh. Machine volante, ça, ok. T'as pris le bourreau, quoi. Je crois qu'il t'a traumatisé. Ouais, ouais, le bourreau. J'ai <rire> vu de quoi il était capable. Je me suis dit, je le prends. Oh, let's go. Oh là là, mais quel timing. T'as vu ou pas? Il va même. Il va même. Carrer le bourreau. C'est ça qui est beau. j'avais, j'avais. Oh pas... <rire> On sait jamais, hein. Ouais, je savais. Comme tu m'as dit, j'ai hésité à que... pré-shot. Je savais que j'allais pas mettre l'armée de squelette. Tu sais que ça me met dans la sauce, du coup, là, le pré-shot, hein. La tentative, en tout cas. Bah, ça me ouais, je le... ça... <rire> oh ça va tranquille, il va quand même gagner la game. Attends, t'es trop confiant encore, c'est pas normal, ça. Hein. Non parce que je sais que je suis capable d'assumer beaucoup de dégâts et ensuite euh, plus de défendre et prendre zéro Ok je vois Après là frérot il euh, y a les deux tours. Ouais t'inquiète t'inquiète Oh j'aime pas ah l'ascenseur la de la nuit Ah t'as pris ça en fait Ok Oh fait chier ça Ok belle défense ah oui en effet t'assumes la défense <rire> Putain mon zappy il est merdique <rire> Je sais pas le dire <rire> Non t'as pas Oh non Aïe Putain Mais et, en double élixir tu me fumes bah écoute, on te laisse un plus, en on et après. Oh, attends, c'est pas si ça. Bon. Oh merde. Ah, connecte pas Oh, let's go Non. Ah, fait chier. Ah Léa, c'est bon, j'ai perdu. Ah <rire> Putain Il est il fallait bien oh. qu'il passe le push Il fallait bien qu'il passe un moment! Mais attends, mais j'avoue qu'à partir du foie de mec, c'est plus la même défense, hein! Bah en fait, on... enfin, je t'avoue que bon, je joue moins sérieux, enfin, j'ai pas envie de perdre, donc je travaille en plus. Et quand je vois qu'en x1 ouais. tu à prendre un je me dis bon. Oui, je vois, ah, je, je, vois, je, vois. je vois, se je vois. concentrer. Non, il calme. est pas mauvais. Non, parce qu'il y a plein de gens là dans mon chat qui sont ah, en mode ouais, Michou est pas mauvais, mais les potes, Michou est pas mauvais de ouf, c'est ce que je vous expliquais en fait. Et qui joue pas beaucoup et déjà avoir un record à CK6 pour son peu de temps de jeu, c'est énorme. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient que beaucoup plus de temps de jeu que Michou, sont pas à CK6. Ouais, Donc, bah en fait moi j'ai beaucoup de temps de jeu de l'époque, oui, mais ouais, en vrai euh, j'ai j'ai un peu récupéré hein. J'ai eu du mal au ah. début quand j'ai repris, tu sais. C'était grave frustrant parce que j'étais en mode, mais attends, avant j'étais plus fort que ça, machin. Mais à l'époque, mmh. tu sais, que je regardais à mort. Hein je regardais les compètes et tout à l'époque de Surgical Goblin, Asilis. Et ah puis ça date. Ah et oui, ça date. Je regardais toutes les compètes e-sport. Ça date, ça date. Donc en vrai, j'ai une petite expérience, tu vois, mais après. Euh... Bah, j'ai jamais été joueur pro ni rien, tu vois. Ça, c'est sûr. Oui après oui, c'est beaucoup plus de temps de jeu que... Voilà c'est ça, as je suis un bon joueur quoi on va dire Oui voilà tu te débrouilles Euh... Ha! Ah, ah, ah Frérot j'ai okay, un vrai quoi... choix hein. C'est quoi je flex tellement frérot non, arrête. Que je arrête vais... Je vais pas choisir Oh gros Mais c'est de la triche parce que je sais que si tu choisis pas ça prend que ta carte à gauche Ah ouais Ouais et du coup, je vais connaître ton deck. Attends, au pire, je cache. Je regarde pas ce que ça te prend. Vas-y, vas-y, vas Ah, mais du coup, ça veut dire je, je vais même pas savoir ton raccord comme carte en vrai. Ok, c'est <rire> pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux flex Tu veux Ok, pas de souci. Ouais, écoute, on flex, flex. Surtout que frérot, euh, j'ai. Je passe ta vue, j'ai eu un PK en proposition. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. En, deux, tira... en, en tirage triple, le PK. Euh... Je trouve qu'il est cheaté, hein. Tiens J'ai un que Waouh. Pourquoi tu es plus dans le clan de Gota. Non mais je suis dans le clan de Gota les potes là. C'est juste que c'est mon petit compte, pas mon gros compte. <rire> Frérot. Mais ça veut dire toi non plus. Tu vas pas savoir j'ai quoi en fait. Non non. Bah, je vais même pas regarder, hein. Ça va aller tellement vite. Je pense que. Ok. Bon je sais pas du tout ce que t'as. <rire> Ah, OK, je vois il les a... cartes qui me prennent. Il a en eu... vrai, ça va hein. Ah ça ouais. Ça va. En vrai, ça va. Euh ouais. Frérot je vais te battre une fois, je te le dis. Écoute, il y a, y a Doug ah qui s'entraîne ouais. pour, euh, pour te battre. Il <rire> y a Doug qui s'entraîne pour te battre, à toi de t'entraîner pour battre un jour, hein, écoute. Ouais, j'ai mon frérot, à tout moment, <rire> je lance une série, hein. <rire> Et ça va être intéressant Putain le chasseur au corps à corps Il est vraiment fort Oui oui, il fait très très malon mmh. Je pense que je vais me faire atomiser En vrai le prince m'embête un peu Ok ça va Et tu connais pas ma win condition Et je, te, je peux te dire que ma win condition ça fait contrer par ton pk Ah ouais Ouais Ah ça c'est beau ça Mais en fait là moi j'ai un deck plus je pense défensif contre attaque Sauf que toi t'attaques jamais en début de game Ça, ça, dépend, ça, dépend, ça dépend les decks quoi Et vu que là je suis pas à l'aise avec le deck euh. Oh putain la boule de neige la défend vraiment bien le feu à gobelin je pensais pas en vrai, il y a un timing pour prendre 0 coup mais je mis un peu trop tôt Ah ouais Ouais Et je sais aussi avec la Valkyrie si tu la poses bien ça one shot tout mais c'est trop dur ça non euh, non c'est juste un timing il faut juste que je crois shot lui fume un peu Ah ok En vrai ça va La game est tendue hein. J'avoue là pour l'instant c'est serré hein. Effectivement ah! Ah oui! Ah oui, j'avoue que sur ça, le PK, il va faire le tap Attends, mais il s'est fait foudroyer, hein, mon PK! Oui, je les roquettes en même temps. Ah ouais! Oh la Valky! Mais wesh, tu défends trop bien! <rire> à la fois c'est rassurant tu vois mais. Oui. <rire> oh le chien. <rire> <rire> oh. Okay. Ah il l'a mis à droite. Oh merde Ah il a voleuse Un coup Ah dommage Ah tu Je voulais pré shot de l'autre côté tu vois là j'avais pré shot Oh non la tour du roi frérot Bah là, je commence à paniquer, je t'avoue. Ma défense, elle est moins précise. Que... <rire> ça va Non, ça va pas. Bah alors, Michou ah est qui se passe, ça Arrête Arrête, y'a mon PK sur la merde Je <rire> pensais que tu l'avais pas vu Je me suis ouais, dit, on sait jamais. Fou. Si je joue le timing, que tu vois pas le PK. Ah, écoute, on voit tout ici, on voit tout. Ah, tu laisses rien passer. Putain, euh, ta défense, euh, c'est trop solide. Bah, ouais, pourtant, tu vois, je t'ai dit, euh, PK comme une bien de géant, mais après, ouais, tu vois, j'ai en fait, là, j'ai joué avec le géant, tu vois, j'ai joué autour de ça, essayer de te mettre la pression des deux côtés. pour ouais. Que tu saches pas trop PK, que tu commençais à t'embrouiller dans ta tête, et à un moment donné, bah, vu que bah, tu sors tout PK, à un moment où il faut pas le faire, et du coup, bah, je lis de l'autre côté, quoi. Et je sais que t'auras un pour deux. Ouais. Ça. Bah, c'est. Ouais, c'est. Bah, tu viens d'expliquer tout ce qui s'est passé dans ma tête. <rire> c'est vraiment. Je voyais des trucs arriver de partout, j'étais en mode, je défends comment, là, je fais quoi je peux comprendre. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, j'en ai après, marre de, potes... me faire, euh, de me faire uh, atomiser. Ouais, je peux comprendre. Je ne veux plus. <rire> <rire> non, vrai, en vrai, ça va. Très bon niveau de jeu. Après, bon, t'as gagné le tournoi. Donc, après, dans le tournoi, il y a. Ah, j'ai gagné trois trois le tournoi quand même, hein. C'est vrai. Nasdaq, Nasdaq, ça a été très bon. Par contre, je connaissais pas. Euh, ouais. Il joue bien. Ouais, Nasdas, j'avais game avec lui, euh, bah juste avant le tournoi, et... Et ouais, il me faisait... en vrai, il me faisait peur, hein, pour de vrai, hein. mm -hmm. Je me suis dit, putain, Nasdas, euh... quand j'ai vu que j'étais contre en demi, je crois, j'ai... Franchement, je... je pensais limite perdre. Parce que j'avais fait trois games, non. et il en avait gagné mm. une. Ok, ouais, c'est qu'il était capable de le battre Voilà, c'est ça. <coughs> et en plus, moi, en... en tournoi comme ça, gros, je stresse trop. Mais au final, j'ai fait zéro erreur. Ouais, franchement, les games étaient propres. Hein. Les games étaient propres. Mais c'est co quand on te voit dans le tournoi là. Dans le tournoi avec Inox, là. Avec <rire> <Inux>. <rire> Mais je sais pas s'il en reprend. Je pense pas qu'il en fera. S'il <rire> en refait... <rire> il, en euh... il faut pas qu'il m'invite que moi parce que s'il que moi en termes de, enfin, en tant que bon joueur. Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être un petit peu. Enfin après vous pouvez me battre mais il faudrait vraiment que. Enfin il faudrait mettre des, des pénalités quoi, enfin des bâtons des dans les roues un peu. <rire> oui. Genre euh, Genre tu choisis pas toi. Mais j'avoue, attends, tu m'as battu sans choisir ton deck là ah oui. J'avais oublié <rire> cette histoire Effectivement. Ah j'avais oublié ça. Bon c'est pas grave, j'ai un coffre à couronne, je suis content. Non mais t'as déjà eu une légendaire dans un coffre à couronne euh, oui. C'est trop rare! Oui, tu, ça, vraiment. Tu sais que depuis que j'ai repris Clash Royale, là, depuis trois mois, j'en ai jamais eu. Euh, ah ouais? Ah, oui, les bon, coffre ai... à couronne, depuis que j'ai repris, j'en ai jamais eu. Pourtant, j'ai eu même dans des coffres en argent, mais les coffres à couronne. Euh... Moi, je dirais que j'en ai eu un tous les deux passes. Une toutes les deux. Ouais, tous les deux passes. Ah, C'est quand même vraiment rare. Hein. Ok. Euh, bah frérot, tu veux faire un autre truc Bah écoute, euh, j'ai des idées, euh, moi je suis preneur, hein. J'avoue là, euh, je sais pas trop, on a fait un peu le tour, hein. ouais, c'est vrai que le défi 2v2, il allait vite. C'est vrai qu'il ouais. est très très vite. Ouais, en ouais, ouais con. Bah... Forcément, on fait que des trois couronnes. <rire> <rire> Est-ce que vous avez des idées, les chats En vrai, vous pouvez faire du 2v2 normal. Tournoi abonnés Oh est-ce que est-ce qu'on peut faire des tournois de v 2 Euh non malheureusement on peut pas. Ah c'est dommage. ouais, sinon ça aurait été cool. Un tournoi de v 2 on roule sur les abos. Oh ça aurait été lourd. Ouais ça aurait été trop cool. lourd. Après 2v2 on peut faire contre des abos mais il faut faire dans un clan quoi. Ouais. Ouais donc. Et après le problème c'est qu'on n'est pas sûr d'être tous les deux en 2v2 parce que bah. À Tout moment, il y a quelqu'un qui troll et qui prend notre place, donc euh, un petit peu compliqué. Elixir infini, ouais, j'ai vu, il va y avoir le défi Elixir infini. Du coup, il fait partie de la Royal ça. Crown Down, c'est ça, tout à fait. Il y a les trois défis, du coup, comme je t'avais dit, le tournoi mondial qui est déjà fini, euh, le défi 2v2 et le défi, euh, le défi x7. Ouais, donc c'est que en vrai, c'est un gros truc, mais c'est pas non plus un truc vraiment tryhard, sinon ils auraient jamais mis ça. Hein. Oui, voilà, c'est un truc, enfin, c'est un truc communautaire, mais voilà, c'est ça, ça avant maison. tout. Euh... Avant tout, Mais en vrai, je trouve qu'il y a quand même du skill sur le élixir illimité. Ah, en vrai, ça dépend ce que tu joues. Moi, je pense que élixir illimité, tu vas faire que me fumer. Parce que c'est. Je trouve que c'est. En fait, c'est une gestion de la panique, je trouve. Mais tu veux qu'on essaye Vas-y, moi, je suis chaud. Vas-y, attends, il faut juste que je sélectionne un deck. Attends, qu'est-ce que. pas, je en moi. Qu'est-ce qui est bien en x7 j'ai un deck j'ai un deck parfait pour le x7 on s'entraîne euh ouais, pour le te prochain te... défi les gars je suis juste en train de ouais je fais mon deck et, euh... et vas-y mais tu vas voir que je pense que tu vas faire que me rouler dessus hein. non en vrai t'inquiète t'inquiète ça, devrait... <rire> ça devrait aller je pense hop Euh... Ok, euh, attends, c'est le 7 en combat amical mmh. Le chat, il me dit bien. Il me dit golem d'élixir guérisseuse Ouais, golem d'élixir, c'est fort en foisset ouais. ouais, mais Mais j'avoue le... Parce que tu gagnes de l'élixir en le tuant Mais au final, tu te rends même pas compte quoi. Ouais, mais en fait, si le mec en fasse uh, Tornade Rocket, tu passeras jamais quoi. Tu vois ce que je veux dire Je capte Merde <rire> <rire> Frérot je sais pas le deck que tu m'as pris Ah mais attends tu prends un 2.6 Quoi Non t'inquiète t'inquiète un bug Mais attends mais c'est audacieux non Oui oui c'est aussi c'est très très très, <rire> très Mais attends mais tu défends trop bien Ok, ok, ok. J'ai capté. Là, là, tu veux me faire là Quoi, non Mais gros, t'as t'as rajouté les trois mousquetaires ou <rire> Oh la poteau. Il va falloir gérer la crise Oh la boule de feu c'est trop fort en voit cette, en fait Mais attends mais c'est abusé Et hey, quand je vois la gueule de mes push Je me dis ça peut que passer Wow. Les cochons ils spawnent sans arrêt <rire> Putain j'ai même pas le temps de gérer la capacité de ma reine Ah t'arrives à gratter En fait le golem il peut pas passer du coup Aïe Ah, ah c'est dur. Oh Gros, j'ai une idée de fou. Non, j'ai oh raté ma de <rire> fumée. <rire> non, je vais gagner, frérot. Ouais, c'est mort. Ah ouais euh, Je suis vraiment pas sûr de ce col. Ouais, ouais, ouais, c'est mort. Putain, il m'a battu avec un 2.6 x7. <rire> Il a mis une cabane à cochon. <rire> mais hey, la vérité <rire> les cochons ils spawnaient toutes les 3 secondes <rire> Il que tellement vite le deck aussi Il se passe trop de trucs mon cerveau a implosé J'te jure <rire> J'avoue les gens qui regardaient ils ont du rien à comprendre <rire> Bah euh... tu sais que même moi Pourtant euh, je dirais pas que je suis habitué Mais le... j'ai fait beaucoup de fois 7 quand même Je me suis entraîné pas mal dedans Et euh... Et même là, fin, tu vois, quand t'as commencé à pêche de tous les côtés, c'est dur. Tu vois, limite, tu poses tes cartes un petit peu bêtement et de... enfin, avec 2.6, points de cycler, ouais. tu vois. C'est juste de cycler euh, tes défenses. Quoi. Mais moi, en vrai, euh, oui, en, moi, en x7, je pose n'importe où. Hein. Je mets un golem et je mets tout derrière et voilà. Hein. Mmh, oui, je ce que Mais, euh, mec, j'ai pensé à un truc de fou. Mmh. Mmh. Si tu fais un deck ultra défensif et tu cycles la roquette sur la tour du roi. Faut être sûr de passer à tour défense, hein. Ouais, j'avoue, faut, ouais, faut, ouais, faut avoir confiance en sa défense. Mais au final, là, Théma euh, là, je suis sûr, au lieu d'envoyer un cochon, t'envoyer une roquette, tu me fumais, hein. Oui, oui. Bah, y Il y en, a, y en a, ils gagnent avec des decks full sort, juste, enfin, euh, ils défendent avec des sorts et ils grattent full sort sur la tour du roi. Quoi et Ils ont vraiment un deck full sort, juste un deck full sort. Il y en a, ils ont déjà réussi des défis, vous euh, oh. comme ça. Oh, ils sont chauds. Moi j'arrive pas encore, hein. c'est un peu compliqué. Mais après, ça dépend aussi contre qui tu tombes. Euh, oui, c'est ça. Tu def, tu def pas avec full sort. Si, il faut défendre un petit peu quand même. Parce que sinon, euh, l'orpège va plus vite que, que le full sort. Ouais, je vois. T'as envie d'essayer de me fumer <rire> à la roquette Vas-y, écoute. Hein. J'ai envie de voir si c'est faisable. Pendant si tu arrives, je vais me sentir mal. Hein. J'ai fait une vidéo récemment où justement le but de la vidéo c'était de faire trois couronnes avec la roquette Et j'ai réussi au bout de la 5 ah ouais cinquième ou sixième game ouais. Ah ouais Mais moi je facile, pense hein. qu'en x7 ça doit être beaucoup plus simple hein. En x7 oui là je parlais vraiment de élection ouais, ouais, ouais, classique ouais. T'as euh... réussi à faire ça mais hey, ça doit être trop satisfaisant Parce que le mec en face c'est horrible Tu vois ta tour descendre petit à petit et tu peux rien faire oh, C'est frustrant mais Le but le concept c'est en gros, j'arrête pas la vidéo tant que. Et euh, la, ah. le concept de la vidéo là c'était de, de ne pas arrêter la vidéo tant Entier. que le 3-courant n'avait pas été effectué avec eux. Ah, c'est énervé en vrai qu'en concept. Après toi, tu peux te permettre. Moi, je fais un concept comme ça, je suis capable de, de, de rester. Merde. Ah merde, t'as fait un v 1 J'ai mis en normal. Bah vas-y, vas-y, vas-y, on la va joue en normal. Vas-y, okay. vas vas-y, vas-y. Ah oui, d'accord. Euh... Ça va être beaucoup plus dur là par contre. Hein. Bah ouais ouais là j'avoue Là j'avoue frérot Là si non, mais là si t'arrives à me fumer Là je me sentirais vraiment mal Du coup en fait après un 2.6 t'as remplacé le coach du coup Pas de problème J'ai pas, pas fait que ça j'ai ai fait une autre carte aussi Ah ouais j'ai enlevé la, euh, la boule de feu, j'ai mis le miroir. Ah, ah c'est smart <rire> de fou! Ah! <rire> J'aime bien quand il y en a toujours un, il va sur la tour. Toujours un petit coquin. Hein. Ok. Ouais, ouais, ouais, ouais, peut-être que Michou va me battre pour la première fois. Hein. Là, j'avoue que si je veux te battre, c'est le moment. Je pense. D'accord. Fais attention parce que si je te bats, ça sera screené. Bien sûr, bien sûr, t'inquiète. <rire> <rire> Le canon, il est trop bien posé, frérot. Je suis pas encore à ce stade-là, moi. Quand je joue euh, en... en game classé, les mecs ils posent pas le canon aussi bien. Oui, je pense que là, ouais, je le passe comme ça pour éviter la boule de feu rentable de ta part. Quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'elle était prête, hein. Elle était dans ma main, oui. la boule de feu. Je sais, je sais. Ah putain, j'avoue, là, je te l'ai offert, je suis trop con. Ah, ouais, là je suis trop con, je te l'ai offert. Oh, ah oui, pardon. Ah, oh, ouais. Attends, parce que en vrai, je commence à avoir un peu peur. Hein. Non, là t'as pu d'élixir là. Tu vas pas me la faire. Attends, c'est une blague. Non, c'est bon, c'est bon. T'es submergé là, frérot. Là, je le sens. T'arrives plus à défendre. Mais attends, mais c'est une blague Oh. Oh, okay. Allez, frérot Ah, j'arrive pas Mais mec ta défense elle est trop Mais t'es trop fort hein. Je pensais pas que c'était possible d'être fort à ce point là Oh merde Putain mais la mousquetaire c'est trop fort en défense c'est un truc de fou Non photo jeu Je vois où tu vas en venir là Oh non. Allez C'est une blague Allez Passe Mais bordel Mais ah Les gros Les gros, arrête s'il te plaît, c'est humiliant. On peut s'arrêter là. <rire> Allez, l'arrête. Non Non Let's go Let's go Mais frère, Non en gros t'es trop fort Non en gros il a pas à dire t'es trop fort Alors là mec je que j'y croyais absolument pas Quand tu m'as dit oh je sens que t'es dans la merde J'étais vraiment dans la merde je Mais me... oui wow. Mec t'as mis, attends tu, tu mets deux roquettes Je me dis c'est bon il a plus d'élixir euh, Frérot faut pas, voilà Tu mets un canon, une mousquetaire Tu cycles un deuxième canon, ça passe pas Ah frérot Waouh Bah gg hein sur ah du x7, du... du coup, bah sur du x7, euh, voilà. On, on, on, on, ah Shusho, ouais. on va essayer, hein, mais du coup, je bah <rire> oui. suis moins confiant. Ouais. Par contre, c'était serré, c'était une trop belle game. Ouais, bon, à tout moment, par contre, le part sur TikTok, hein, t'inquiète parce que tu voulais screen, apparemment. J'ai entendu ah. ça, donc euh, voilà, voilà. Après, euh, euh... t'as vu, moi, <rire> c'était un screen que je comptais garder pour moi, tu vois, euh, tranquille, ouais. bizarre quand même. Hein. <rire> <rire> euh, combat nickel fois 7 Tac, voilà. Vas-y, ça part. Fais attention, ça peut être la dernière game. <rire> <rire> ok, c'est qui part Ah, d'accord. J'aime bien, ça joue la tour du roi. Oh. Ah, oui, j'avais oublié, on est en fois 7 putain de merde. Wow. Oh là, ok, trop rentable. Mais gros, je a que des roquettes! <rire> C'est plaisant, sans la boule de feu à défendre. Ouais. Ouais, j'avoue. En vrai, je suis limite un peu plus confiant au final. Oh merde ma roquette ratée, Allez, non Voilà, voilà ah gros Mais en fait à chaque fois j'ai l'impression que je vais te fumer T'arrives à défendre Bon j'ai tapé la tour du roi c'est pas grave Je pense qu'on est pas à ça après Ouais du coup en fait au final la requête là tu l'utilises pour défendre Ouais, ouais, je suis obligé de me prendre. Ça fait que, que tu veux pas trop attaquer. Fou. Oh merde, la boule de feu. Mais tu me diras, frère, ça part vite, hein. C'est que vas-y, c'est long. C'est impassable. Hey, les canons de mousquetaires, je vais je vais plus les voir de la même manière waouh ma tour c'est en train de descendre waouh non bah attends frérot il y a combien de roquettes attends Mais il y a le miroir, sa mère. Wow. Non! Ah oh, j'étais tellement presque. Ça va, Michou? J'étais sur ta game et tout là, je crois que tu s'y que trois coups et épisode. C'est un chien. Bah gros, euh, franchement, je, je pense, là, je fais une conclusion comme ça, je pense que t'es meilleur Ah ouais, tu, vraiment, j'étais pas sûr de ça, moi au début <rire> et tout euh. <rire> Ah gros, non, en vrai, mec, ta, ta, ta défense, euh, c'est... putain, je peux rien faire Tu sais qu'à la fin, je voulais faire quoi Je voulais te finir la boule de feu Je me suis dit, en fait, il faut que je le gratte à la boule de feu plus vite qu'il me gratte à la roquette en vrai, à la fin, tu l'aurais fait. Je pense que. Ah, je sais pas, je vais quand même très vite. En fait, le, le, le truc, la, la force du deck là que je joue, c'est que bah, j'ai la mousquetaire et que tu peux pas la tuer. Genre, si tu mets boule de feu, ça elle, elle, elle meurt pas. Et si tu ouais. la protèges derrière, t'es obligé de remettre un zap. Sauf que j'en ai déjà une autre qui est installée sur le board. Quoi. Mais oui, en fait, c'est ça le problème. Je La boule de feu zap et il y en a une autre qui arrive et qui fait trop le taf. Ouais, c est, c est et bizarre, le canon, que comme compliqué. tu le cycles à... à fond, mon golem il peut jamais aller à la tour. Voilà, <rire> <'est> en vrai. <rire> bah, par en vrai, contre, vrai, je tryhard, je... attention. Là, je tryhard sur placement. Là gros je pense que oui c'est ça, là t'es obligé d'être méga concentré quand tu joues ça. Mais de toute façon en vrai okay. euh, deck 2.6 ouais c'est un deck skillé hein. Oui oui si je le joue en mode en mode normal, enfin euh, comme si je jouais de, tout à l'heure là sur nos, nos games avec nos, notre deck préféré, euh, tu m'aurais littéralement détruit. Arrête, arrête, arrête, essaye pas de te dédouaner, on sait que t'as failli eu, euh, t'as perdre. <rire> Quoi Non non t'inquiète. <rire> Ok, ok, bah frérot, moi je pense ouais, que je vais m'arrêter là. Hein. <rire> euh, moi, aussi, moi aussi, parce que les potes, ce soir, moi j'ai une soirée d'anniversaire. Je pense que aller... c'est mieux pour moi. Eh, mais oui, c'est vrai On avait failli décaler le live même. Mais oui, oui, c'est de base, de base, moi je devais aller au ciné en fait, ouais. au, au lieu de ce live, et finalement j'ai annulé mon ciné justement pour pour qu'on vous tienne ce live ce soir parce que c'est compliqué pour Michou et puis bah moi aussi j'ai une vie donc forcément c'est un peu compliqué à chaque fois d'avoir. c'est vrai qu'on est arrivé. en fait on n'a pas trouvé un jour. t'as dû annuler. c'est vrai que t'as quand même un peu du temps de Premier ministre on va le dire. ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai je fais pas d'effort et le pire c'est que lundi je suis plus là donc. je sais je sais c'est pour ça que. mais bon ça a réussi on va rester cool et je pense que tout le monde a kiffé. Bah en vrai sache que ouais j'ai trop kiffé le live et gros je te kiffe trop. Bah c'est réciproque. Euh, moi je te suivais déjà à l'époque hein, sur, sur, sur Clash, je te regardais beaucoup. Ah oui euh, Ouais bah oui, les, euh, les, les délires que tu faisais. Enfin tu vois, moi je, pre... je prenais pas ça au sérieux parce que forcément, enfin je regardais pas pour le niveau de jeu, je pense que beaucoup de gens ouais, t'ont bah pas oui. regardé pour le niveau de jeu, mais bon, juste bah pour sais, oui. tu... euh, quand tu veux pas te prendre tête tu mettais ça voilà, un petit peu à, à côté et hop, tu regardais, tu tapais une petite barre. Et... Mais je te suis aussi après sur Fortnite. Enfin, je te suis depuis longtemps, tu vois. C'est de ah, plaisant. Pas ce tu dis, euh... ouais, tu, tu connaissais depuis Clash Royale à l'époque. Mais même, sûr, moi, sûr. même moi, même moi, tu sais que j'étais choqué quand j'ai repris Clash Royale, que ton nom soit ressorti et tout, et j'étais en mode, attends, wallouf, il est encore là. Moi, j'avoue, ouais, je connaissais écoute, que ouais. je connaissais que de nom. J'avais jamais vraiment ouais. regardé ce que tu faisais et tout. Mais mmh. euh, mais du coup, ouais, quand j'ai quand j'ai revu ton nom, j'étais en mode, waouh, il est toujours là et tout, trop fidèle au jeu bah écoute genre là depuis, euh, depuis le début depuis le début est-ce que, est bah, que toi aussi t'as téléchargé le jeu genre t'as mis ton App Store en canadien oui oui au début, au début ah, ouais, je oui j'ai l'ai installé ouais à la bêta à la bêta. <rire> ouais, parce moi, que je joue avec j'ai fait ça je joue avec Clash of Clans donc tu sais ils avaient fait un petit peu la pub ouais. du jeu sur Clash of Clans et du bah coup oui, j'ai le jour 1, et depuis depuis j'ai pas arrêté quoi Ouais, c'est ça Ok, bah frérot, euh, encore merci pour ce live et merci pour ce que tu m'as mis. Sache que j'ai préféré euh, euh... Le, le 2v2 <rire> que la deuxième partie de live, mais. Euh... Je peux comprendre. Il euh, y en a plein qui me disent là, euh, ça serait bien la prochaine fois qu'on qu te coach. C'est vrai qu'il y en a plein qui ont proposé. Euh, bah, je sais pas, ça dépend de Michou après si un jour. Il veut ouais, en vrai, vrai tu sais que deck, moi euh... je suis chaud, hein. Moi bah, je suis méga chaud. Mais, mais c'est vrai je que j'envoie rarement des messages euh, aux gens en mode euh, pour organiser des lives. C'est un peu mon problème. Je suis un peu trop Après, solitaire sur les streams. Au pire, si je vois que tu l'as CR et que je suis dispo, je t'envoie un message. Oh ouais, de ouf, en plus, là, comme on sait déjà sur Discord et tout. Euh... Ouais, ça sera plus simple. Bah, écoute, vas-y, va carrément. Hein. carrément. Bah, déjà, euh, là, demain, frérot, il y a l'affrontement contre euh, Dwagby. Ouais, t'inquiète, je, je vais regarder ça, moi. regarder ça oh regarder. Ouais. Et euh, si, Déjà, si je perds, j'aurai besoin d'un coaching, c'est sûr et certain. <rire> et même si je gagne, t'as vu, euh, j'aimerais bien... Moi, Tu sais que j'ai un objectif en vrai sur le jeu, c'est mmh. que j'ai trop envie d'être dans le top 1000 local. J'ai envie que quand on met classement joueur local et tu descends top 1000, il y a mon nom. Mmh, en vrai, c'est jouable. Hein. En vrai, c'est jouable. 6500, là, il faut actuellement. C'est méga jouable, hein. C'est méga jol. Il y a un moment j'avais bien tryhard et j'étais à 200 trophées du truc. Bah après forcément plus tu montes plus c'est dur 200 trophées tu vois mais... Non en vrai c'est largement jol là je peux, peux t'aider clairement là-dessus sans aucun souci. Donc, Donc... Euh, ouais franchement à l'occasion je suis méga chaud. Vas-y bah écoute c'était grave cool j'espère que vous avez kiffé aussi euh, de votre côté hein, que ce soit sur mon stream ou sur le stream de Mijou. En vrai c'était cool le DVD 2 était, était vachement sympathique après la deuxième partie bah... Euh, qui s'attendait à d'autres <rire> résultats que, que, que ma victoire finalement. C'est vrai. En vrai, en vrai <rire> c'est vrai. Ça me fait un peu tu fais le mec, mais en vrai, vrai c'est vrai. Non, mais je sais, j'aime bien trop le ça parce que les gens, chaque fois après, ils disent ouais, t'es ultra arrogant, na -na -na, ça <rire> me fait délirer. <rire> ok. Bah, écoute, bon, merci. bah vas-y frérot. Je te souhaite une bonne bah, soirée d'anniversaire et passe le bon anime à, à la personne qui fait ça. Bah parfait, bah merci à toi Michoui. Oui, bah, c'est ton anime à toi non, non, c'est pas mon anime, ah, okay, c'est euh, okay. l'anniversaire euh, de la soeur de ma copine. Ok, d'accord, bah tu lui diras mon anniversaire de ma part. Je sais pas si il me connaît, Ça mais. Sûrement <rire> si elle t'inquiète, elle te connaît de nom. Ok, vas-y. Et bah des gros bisous. Bah, bisous, euh, bisous Michou. Bisous, bisous. T'as le boss, hein. Franchement, Walouf, le euh... les gars, je le kiffe trop. En vrai, il est vraiment trop gentil, hein. C'est vraiment une pépite. Je l'avais rencontré en vrai, du coup, il était venu au tournoi d'Inox. Mais euh, bah vous vous étiez pas au courant, vous aviez pas vu ni rien Mais ouais franchement je le kiffe trop ouais le ouf il est trop tigeant Il est trop gentil, trop disponible Bon il m'a il m'a juste fumé mais, mais voilà c'est pas grave C'est pas grave Vous avez kiffé en vrai Vous avez kiffé le live les gars Moi j'ai kiffé hein Eh hey, c'était méga bien Mais honnêtement euh, pour revenir un peu sur la Royal Crown Down, euh, c'est stylé ce qu'ils ont fait Clash Royale et je suis trop content qu'ils fassent des trucs comme ça parce qu'en vrai euh, C'est récent je trouve qu'ils fassent vraiment beaucoup d'événements, euh, ils s'intéressent même euh, beaucoup à la communauté etc Et c'est trop bien, c'est trop trop bien de voir des événements comme ça où tout le monde par peut participer Encore une fois les gars vous avez un lien dans la description si vous, si vous voulez jouer euh, Si vous voulez faire la, la Crown Down, la Royal Crown Down je sais pas le prononcer mais t'as capté Coupe-toi les cheveux Michel. Seymour C'est bon demain, je me coupe les cheveux demain Ah d'ailleurs faut que j'organise ma journée de demain Parce que demain faut que je me coupe les cheveux Et, et oui, parce que c'est vrai que je voulais pas ah, Je voulais pas annoncer vous les gars Mais euh, Je sais pas si vous avez suivi Mais Dwagby a lancé une petite série Dwagby a lancé une petite série Qui est Très simple Euh je dois fumer Michou. C'est vraiment sa série, c'est ça. C'est Je dois fumer Michou. Il veut sa vengeance de la finale du tournoi d'Inox. Il veut sa vengeance. Et du coup, il s'est entraîné. Il s'est fait coacher par Wallow, etc. Et, euh, et demain, euh, ça sera demain à 16h. Attendez, que je dise pas de conneries. Twitter. Dwagby. Vers 16h, ouais. Demain à 16h, les gars. Sur le live. Je sais pas si ça sera sur le Twitch de Dwag. Je pense que ce sera... Moi je l'arriverai pas. Donc... Euh, bah oui, bah en fait ce sera forcément sur le Twitch de Dwag. Moi je ne pas les gars de mon côté. Mais euh, ouais. Demain 16h sur le Twitch de Dwag. Il y aura... Il y aura... L'affrontement. L'affrontement tant attendu entre moi et Dwagby. La revanche. Dwagby s'est entraîné. On verra bien. Il y a moyen qu'il me fume. En vrai je sais pas. En vrai je sais pas. Moi j'avoue là j'ai pas très hard là. Euh, je me suis pas entraîné ni rien. Mais bon. Après tu perds pas ton niveau clash Royale comme ça tu vois Mais euh, on verra Bref euh, Bah moi je vous fais des gros bisous les gars On se revoit plus officiellement euh, comme ça en direct Jusqu'à ce que je revienne de l'Egypte Purée c'est vrai Jusqu'à ce que je revienne de l'Egypte on se voit plus Et bah les amis euh, Comment dire Moi je vous fais plein de gros bisous Merci d'avoir suivi ce live jusqu'à la fin J'espère que vous avez kiffé euh, Moi je vais prendre 10 jours un petit peu de repos Vous inquiétez pas Il y aura des vidéos chaînes secondaires Il y aura des vidéos chaînes principales Il euh, y, bah, y aura pas de live Il y aura sûrement des TikTok parce que j'en ai d'avance. Il euh, y aura des stories. On verra. Franchement, stories je vous promets rien. Mais je me connais. Je sais que j'en ferai même des photos insta et tout. Tu vois. Je me, je me connais. Je me connais. Je pars en vacances en mode je me déconnecte. Mais je me connais, gros. Une fois que je vais arriver en Egypte, je vais être en mode. Ouah wow, frérot, c'est trop d'art et tout. Attends, allez, pyramide. Euh, y'a ça, y'a ça. Oh, mettez mal à la chambre d'hôtel de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est sûr que je vais être comme ça. Donc, euh, on verra. Je vous dis, je vous, je vous, je vous dis rien. Mais il y a moyen qu'il y ait des stories. Il y a moyen qu'il n'y en ait pas. S'il n'y en a pas, euh, m'en voulez pas. Bref, des gros bisous. Vous êtes les boss. Et euh, du coup, on se revoit officiellement euh, en avril. Je crois le 1er avril en fait. Je crois le... Mon, mon, mon prochain live c'est le 1er avril. Je crois que c'est ça. Mon prochain live c'est le 1er avril frérot. <rire> <rire> <rire> <rire> pas grave s'il y en a pas, oh c'est beau, ça, ça c'est beau, un chat compréhensible Bref, des gros bisous les amis, encore merci à Clash Royale d'avoir sponsorisé ce live euh, je sais pas si les équipes Clash Royale, bah je pense que les équipes Clash Royale ont vu ce live J'espère que, que vous avez kiffé et merci de me faire confiance, vraiment moi je suis trop content de, de pouvoir faire des lives sponsorisés euh, Clash Royale Puisque c'est un jeu que je kiffe de fou de toute façon, en vrai, euh, à chaque fois que je fais un truc sponsorisé, c'est un truc que je kiffe, tu vois, mais ça fait trop plaisir. Merci de me faire confiance, vous êtes les boss. Euh, et voilà, des gros bisous tout le monde. Bisous le chat. Bisous, bisous. Bisous les gars. Zoubi, tu vas nous manquer. Non, vous inquiétez pas, je reviens bientôt, 10 jours. C'est pas beaucoup, 10 jours. J'avoue que c'est quand même un peu long, mais bisous. Bisous les gars, bisous. On se revoit bien